Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle Mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle Nous reconnaissons notre vieille ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme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 Jamais travaillé. Salut tout le monde, bienvenue sur les internets. Alors euh, aujourd'hui je suis euh, donc moi, Guillaume de Loison. Avec Armand Paris de la chaîne Sortir du capitalisme, pour une émission donc à la fois sur ma chaîne et sur le, le blog, sur la radio de, de Radio libertaire, pour l'émission Sortir du capitalisme. Pour une émission qu'on a intitulée Révolution contre Révolution et guerre de l'Algérie à l'Iran et de la Syrie au Yémen de 2011 à nos jours. Salut Armand Ouais, salut. Bah, merci beaucoup euh, de faire cette émission euh, avec moi. Euh, il semblait que, voilà, maintenant, ça fait quand même euh, 8 ans qu'on est dans cette espèce de, de cycle révolutionnaire qui balaye euh, toute la zone géographique euh, dont, dont tu viens de parler. Et en plus, là, il semblerait qu'il y ait en plus un, un regain avec euh, le soulèvement euh, au Soudan en 2018. Euh, et puis surtout, là, euh, cette année, euh, en Algérie, euh, au Liban et euh, en Irak et puis en Iran même si euh, euh, l'Iran fait pas vraiment partie du monde arabophone euh, donc c'est pas vraiment un printemps arabe mais euh, l'Iran euh, globalement euh, voilà a une très forte implication dans le monde arabophone euh, il a, il a des alliés euh, dans la région le Hezbollah le régime de Bachar al-Assad le gouvernement irakien peut se permettre de le rattacher euh, oui, effectivement. Du coup, est-ce que tu pourrais préciser un peu plus, ça va être, le, ça va être quoi le, le cadre de notre réflexion Quelle région, un peu plus précisément, on va parler Là, euh, on parle du coup d'une région euh, voilà, qui, est, qui est effectivement assez large, qui va euh, du Maroc euh, et de l'Algérie, euh, disons du Maghreb jusqu'à l'Iran, et de la Syrie euh, jusqu'au Yémen... Euh, même si euh, on ne va pas parler ici directement euh, des pays du Golfe qui ont une structure un petit peu particulière et euh, qui sont des pays assez peu propices au lutte étant donné qu'ils euh, se basent essentiellement sur un prolétariat euh, d'origine étrangère qui est complètement asservi et qui a vraiment peu de possibilités euh, de s'exprimer politiquement euh, mais évidemment euh, ces, ces pays du golfe ils jouent un rôle très important leur unité elle, euh, elle tient pas tellement à des caractéristiques culturelles, linguistiques euh, comme euh, on peut le, le supposer dans une certaine euh, vision un peu orientaliste euh, de ces pays alors certes c'est tous des pays à, à majorité euh, musulmane et euh, bon pour tous les pays à part euh, l'Iran c'est des pays euh, également à majorité euh, arabophone mais euh, leur véritable unité, elle est liée, à mon sens, euh, à leur histoire et également au type de capitalisme et de régime politique qui euh, les caractérise et qui les différencie euh, du type de capitalisme et euh, de régime politique qui existe euh, disons, en Europe euh, de manière assez large. Et je dirais que la Turquie euh, est un petit peu singulière, euh, on peut la rattacher ou on peut ne pas la rattacher euh, à cet ensemble de pays, euh, mais bon, la Turquie est quand même assez différente. Alors, c'est quoi les caractéristiques, du coup, communes de ces pays et, et en fait, c'est ces caractéristiques communes, en fait, qui expliquent le fait que... Euh, eh bien, euh, la révolte, depuis 2011, s'est répandue comme une traînée de poudre dans ces pays. Alors, tous ces pays, ils ont euh, une histoire euh, commune qui a été que ce sont tous euh, des ex-territoires coloniaux euh, d'empires euh, européens, ou alors euh, ils ont été colonisés de manière euh, un petit peu plus euh, informelle, sous la forme de, de protectorats. Euh. Mais globalement, voilà, c'est que des pays. Qui sont tombés à un moment sous la dépendance des empires européens et euh, c'est important parce que euh, en fait c'est des pays dans lesquels le capitalisme ne s'est pas développé de manière euh, endogène entre guillemets par le produit des dynamiques sociales économiques politiques comme par exemple en angleterre donc là dessus je renvoie à, à une émission de sortir du capitalisme qu'on avait consacrée à l'émergence du capitalisme en angleterre c'est pas non plus des pays, euh, à part un petit peu l'Iran à un moment, euh, et euh, quelques pays l'ont tenté, euh, euh, mais je vais y revenir dessus, qui ont euh, réussi, disons face à la menace coloniale, à se dire, on va euh, adopter le modèle économique occidental, puisque c'est ce qui lui donne sa puissance militaire, commerciale, Etc. Et donc, d'une certaine manière, on va opérer une espèce de modernisation de rattrapage capitaliste. Pour L'unité de ce bloc, c'est vraiment cette histoire politique de modernisation de rattrapage, c'est ça Alors, l'unité euh, de ce bloc, c'est compliqué parce que tous ces pays n'ont pas vraiment tenté de modernisation de rattrapage. Il y a des cas assez différents. On va dire que, pour ce qui est des caractéristiques générales, ce sont des pays qui ont été colonisés ou semi-colonisés, et qui, en dehors de la question de la rente pétrolière qui est une question très importante et qui fait que, du coup, ces pays se, se, se différencient en termes de richesse. Mais ce sont des pays qui, même lorsqu'ils bénéficient de la rente pétrolière, ne sont pas, disons, des euh, sociétés capitalistes qui fonctionnent euh, comme euh, voilà, le capitalisme occidental sur euh, un vaste marché intérieur, euh, des industries compétitives, euh, une capacité à exporter euh, euh, des produits industriels à l'étranger... Euh, à vendre des produits à haute valeur ajoutée technologique. Tous ces pays, globalement, sont des capitalismes qui, en raison de leur histoire coloniale ou semi-coloniale et de l'échec des modernisations de rattrapage lorsqu'elles ont été tentées, parfois elles n'ont même pas été tentées, se retrouvent dans une situation qui explique les révoltes actuelles. Donc, pour faire bref, c'est un chômage extrêmement important des jeunes parce que, en fait... Euh, L'économie euh, capitaliste euh, offre très peu d'emplois, à part dans les secteurs, euh, dans les secteurs rentiers euh, type pétrole, euh, bâtiment, euh, tourisme, euh, voilà, il y, y a très peu d'emplois, et euh, d'autre de, part il y a l'État. Mais en dehors de ça, quasiment pas d'industrie, à part dans quelques endroits précis euh, de cette zone, mais l'industrie est sous-développée, et euh, ça c'est effectivement une caractéristique souvent de, de capitalisme sous-développé, il y a une très forte dépendance aux importations, il y a un faible marché intérieur parce que bon, bah, les gens ne trouvent pas d'emploi, donc forcément, ils ne peuvent pas consommer, euh, euh, etc., etc. Donc, bon disons qu'il y a le chômage des jeunes, un chômage plus général, il y a une économie vraiment duelle dans le sens où, d'un côté, on a euh, les gens qui captent une partie de la rente pétrolière lorsqu'il y en a, ou de la rente touristique, euh, ou de la rente liée à l'argent envoyé par la diaspora, c'est le cas au Liban par exemple, ou, euh, bon, voilà, qui sont euh, actifs dans les quelques secteurs qui sont liés au capitalisme transnational, type les banques, etc. Eux, donc, ils ont pas mal d'argent, euh, voilà, c'est disons la bourgeoisie euh, locale et la classe moyenne supérieure, et d'un autre côté, on a le reste de la population qui soit au mieux est fonctionnaire, euh, mal payé, euh, mais bon, qui est au moins un emploi, ou qui est dans l'économie informelle et qui jongle entre euh, voilà, euh, euh, les petits boulots, euh, le, la précarité, le chômage. Euh, et puis, bon, éventuellement, voilà, il y a quelques ouvriers euh, par-ci, par-là, euh, notamment en Égypte, en Tunisie. Mais bon, c'est quand même une classe ouvrière très très faible euh, dans ces pays. Et donc, c'est principalement cette, cette partie-là de la population dont j'ai parlé, c'est-à-dire des jeunes, précarisés dans l'économie informelle qui vont se révolter à partir de 2011 contre des conditions d'existence qui, qui sont tout simplement plus supportables. Et donc ça, ça va être la première composante centrale de ce mouvement. La deuxième composante centrale de ce mouvement, eh c'est euh, les classes moyennes qui, euh, elles, veulent euh, voilà, un capitalisme pleinement développé, euh, où ils ont des meilleurs emplois, de meilleures opportunités pour leurs enfants, etc. etc. Et euh, voilà, finalement, en fait, on peut dire, pour résumer, que depuis 2011, toutes ces révoltes sont des révoltes contre un capitalisme sous-développé et le régime, le type de régime qui y est associé, qui est à la fois le type de régime qui renforce ce sous-développement du capitalisme, mais qui en même temps est une conséquence de ce sous-développement capitaliste. Ok, du coup, l'unité de, de ce bloc, elle se retrouve dans une certaine configuration des conflits sociaux, du coup. Est-ce que tu pourrais euh, nous donner euh, un exemple avec un pays, euh, avec du coup des, des, des faits euh, concrets qui se sont passés euh... Ouais, bien sûr. Bah, alors, euh, je pense qu'on peut prendre l'exemple de l'Égypte. Donc, en Égypte, euh, donc, euh, à partir de, de 2011, il y a eu euh, voilà, donc, euh, la fameux, le, le, le fameux printemps arabe qui liait plusieurs composantes. Il y avait la composante de la classe moyenne, qui, elle, attendait avant tout des réformes de type politique, c'est-à-dire euh, la fin de la corruption, euh, un régime démocratique parlementaire, euh, etc., etc. Et qui aspirait d'une certaine manière à une forme de démocratie bourgeoise telle que on, on, on la trouve en Europe et qui contestait euh, voilà, un régime qui aux yeux de, des classes moyennes ne leur offrait pas assez d'opportunités en termes d'emploi de consommation euh, euh, etc et surtout de, de liberté euh, politique une autre composante donc c'est euh, le prolétariat des rues précarisé euh, etc., etc qui eux avaient plutôt des demandes euh, plus basique en termes d'emploi, de, euh, de, de meilleurs salaires, de maintien des subventions, euh, voilà, des revendications de, de survie immédiate. Et en général, c'est cette portion-là de la population, comme en Irak euh, en 2018-2019, et partout ailleurs d'ailleurs, qui a tendance à constituer le nerf de, des émeutes. Voilà. Donc les émeutes, c'est plutôt euh, cette partie-là de la population qui a des revendications plutôt socio-économique, en tout cas au début, alors que la classe moyenne, elle, est beaucoup moins émeutière, et plutôt sur un mode d'aller de, de, manifester sur des places, de faire des grandes manifestations. Donc, par exemple, il y a la place Tahrir en Égypte, qui est bien connue, mais aussi la place Tahrir en Irak, qui depuis 2018 est un petit peu le, voilà, le lieu de rassemblement de, de la classe moyenne qui demande des, des, des réformes politiques. Et puis après, dans le cas de l'Égypte ou de la Tunisie, il y a un troisième larron entre guillemets euh, qui est le prolétariat euh, ouvrier et qui euh, en général a aussi des revendications plutôt socio-économiques mais euh, qui a déjà un emploi et qui demande plutôt euh, une revalorisation des salaires et parfois le licenciement euh, voilà, euh, du, du patron euh, lorsqu'il s'agit d'une entreprise publique. Donc euh, en fait, ce qui unit tous ces segments de population en Égypte en 2011, c'est le rejet d'un régime qu'on peut qualifier de néo-patrimonial. C'est l'expression de, de Gilbert Hachkar, euh, donc, euh, voilà qui a écrit euh, plusieurs ouvrages sur la question euh, des printemps arabes, c'est-à-dire un régime où, en gros, l'essentiel de la bourgeoisie tire ses revenus de euh, liens particulièrement euh, étroits avec l'État. Donc, euh, euh, c'est euh, voilà, toute une classe capitaliste qui fait de l'argent, parce qu'en fait, elle est très proche du président, de l'armée, des hauts fonctionnaires, des hauts dignitaires euh, du parti euh, en place. Et donc, euh, euh, elle va euh, s'approprier tous les marchés publics, euh, elle va faire de l'argent avec l'import-export, et elle va fonctionner, comme le dit euh, très bien euh, Théorie communiste euh, dans son numéro 24, euh, elle va essayer de faire fonctionner tout le capitalisme sur un mode rentier, c'est-à-dire où il n'y a pas besoin, entre guillemets, de, comme souvent euh, dans le capitalisme, de se battre sur un marché euh, avec une compétition où il faut quand même, sans arrêt, améliorer sa productivité, être compétitif, etc. etc. Bon, ce qu'on qu nous répète à, à tirer la l'arigot. Mais il va y avoir plutôt... Voilà, dans ces, dans ces, dans ces pays-là, la bourgeoisie veut simplement ramasser de l'argent sur un mode automatique, et elle le fait voilà, par ses liens privilégiés avec l'État. Et le problème, c'est que, du coup, ça frustre tous les autres. C'est-à-dire que les capitalistes qui ne sont pas proches de l'État, eh ben, du coup, ils n'ont jamais de marché public, ils n'ont pas d'aide euh, au développement euh, de, leur, de leurs industries, euh, etc., etc. Les classes moyennes, ça les frustre, parce que du coup, il euh, ben, y a peu de création d'emplois, il euh, y a peu de dynamisme du capitalisme local, donc euh, bon, voilà. Et puis, évidemment, bon, ben, les prolétaires, euh, eh bien... Euh, ils subissent les conséquences de, de ce type de développement capitaliste qui est particulièrement pauvre en emploi euh, et, euh, et également en salaire. Et donc, il y a une unité qui s'est faite en 2011 contre ce régime néo-patrimonial et ce capitalisme qu'on peut appeler globalement de connivence. C'est-à-dire un capitalisme qui est très lié euh, voilà, au, au, à l'élite du pouvoir euh, étatique. Voilà, ces trois composantes du mouvement se sont révoltés ensemble en 2011. Et ce qui s'est passé, comme l'expliquent Bruno Astarian et Robert Ferraud dans leur feuilleton Ménage à trois qu'on trouve sur leur site Xalta, c'est qu'en Égypte, il y a eu l'arrivée au pouvoir des frères musulmans en 2011, et surtout en 2012, avec l'élection de Mohamed Morsi à la présidence. Et Mohamed Morsi, bon, pas vraiment, a, a évidemment... Il n'y a pas vraiment eu de changement euh, en termes de politique économique, c'est toujours en forme de capitalisme sous-développé, néolibéral, extrêmement dépendant des institutions euh, financières internationales comme euh, le FMI. Et donc, en fait, il y a eu, donc, contre les, les, frères, les frères musulmans, une alliance, encore une fois, de ces trois composantes, pour faire une, une sorte de deuxième révolution. Sauf que les militaires, qui eux avaient peur de perdre le pouvoir, parce que le, le, le cœur du pouvoir, vraiment, en Égypte, c'était les militaires, pas c'est pas Moubarak. Moubarak, c'est pour ça qu'il a été euh, remplacé aussi vite. Tout comme Bouteflika a été remplacé euh, très rapidement euh, en Algérie, et tout comme, euh, bon c'est un petit peu différent, mais Ben Ali a été remplacé relativement rapidement euh, euh, en Tunisie. C'est parce que le cœur du pouvoir, ce n'est pas le président. Et donc l'armée a eu peur de perdre le, pou le pouvoir avec les frères musulmans, qui étaient un peu les seuls qui pouvaient vraiment les évincer euh, du pouvoir. Il a eu peur de subir ce que... Les, ce que euh, Erdogan a fait subir aux militaires parce que les militaires en Turquie ont été au pouvoir très longtemps hein, euh, dès le fond la fondation de la république turque dans les années 20 et ils se sont fait euh, renverser du pouvoir de manière fracassante par Erdogan avec des arrestations euh. il y en a qui ont, qui ont fini en prison donc il y a un peu une espèce de traumatisme l'armée égyptienne voulait éviter ça donc elle a favorisé cette espèce de seconde révolution et euh, voilà, profiter de la mobilisation populaire contre les frères musulmans, qui s'étaient rendus très impopulaires par euh, à la fois leurs mesures euh, néolibérales, mais aussi euh, par leurs mesures réactionnaires, euh, voilà, de type euh, fondamentaliste euh, islamique. Et donc, euh, ce qui s'est passé, c'est que l'armée s'est présentée en euh, euh, sauveuse euh, voilà, de, de la Révolution, mais en même temps, en tant que euh, restauratrice de l'ordre capitaliste. Et donc, ce qui s'est passé c'est que la belle alliance du prolétariat des classes moyennes et du prolétariat euh, ouvrier euh, on va dire différencier le prolétariat urbain et le prolétariat ouvrier s'est cassée lorsque l'armée ayant chassé les frères musulmans a récupéré le pouvoir et a dit bon bah maintenant euh, c'est fini euh, on remet euh, l'économie euh, en ordre de marche puisque bon voilà euh, l'économie égyptienne était très perturbée depuis 2011 donc la classe moyenne a d'une certaine manière abandonner ses revendications politiques au nom d'un retour à l'ordre capitaliste, puisqu'il y avait énormément de grèves, d'émeutes, etc., etc. Et donc, donc finalement la belle unité interclassiste euh, s'est retournée contre le prolétariat ouvrier et le prolétariat robin qui ont été réprimés euh, jusqu'à aujourd'hui. Et donc on voit comment est-ce que finalement euh, derrière l'unanimisme le, le, au réel, hein, de, de tous ces mouvements de révolte euh, au, au début, à un moment, alors souvent c'est assez avancé dans le processus révolutionnaire, hein, c'est pour ça que c'est arrivé quasiment qu'en que Égypte, eh bien, euh, la classe moyenne est susceptible de se retourner contre le prolétariat pour euh, simplement euh, maintenir euh, le statu quo et euh, arriver à un retour à, à l'ordre de, de la société euh, capitaliste existante Quitte à abandonner ses euh, voilà, revendications euh, politiques. Et du coup, tu disais que le, donc le, dans une alliance interclassiste, euh, le, la classe moyenne, du coup, euh, avait renforcé le statu quo. Je me demandais, est-ce qu'il euh, y aurait, euh, donc dans, dans cette région, aussi des exemples, peut-être inverses, où euh, ça pourrait être le, le prolétariat qui aurait euh, renforcé le statu quo euh, alors qu'on enfin, face à par exemple des, des aspirations euh, beaucoup plus révolutionnaires, révolutionnaires. Bah, Je pense que, euh, évidemment, euh, une partie euh, du prolétariat est toujours susceptible d'être utilisée euh, comme milice euh, contre-révolutionnaire. Euh, donc, bon, est-ce que c'est encore des prolétaires quand on fait partie d'une milice armée euh, euh, Bon, voilà, c'est une véritable question euh, qu'on peut se poser aussi aujourd'hui. Hein. Est-ce que, est que le flic de base est un prolétaire Enfin, après ça, il, il y a aussi une problématique compliquée avec justement les conflits armés qu'il y a dans, dans la zone et qui, pour certaines personnes, du coup, euh, enfin, se, se retrouvent dans des situations complètement extravagantes à, à, à tirer sur le groupe euh, auquel on appartenait quelques semaines auparavant. Enfin, il y a... Ouais, bien sûr. enfin, ce qui est sûr, c'est que, euh, on va dire que dans le cadre du mouvement révolutionnaire initial. Euh, c'est peu, peu le cas. En fait, c'est simplement si la dynamique révolutionnaire prend un tournant contre-révolutionnaire, et encore plus si ça prend le tournant d'une guerre ou d'une guerre civile. Souvent, euh, depuis 2011, on n'a vu que des guerres et des guerres civiles en même temps, puisqu'il euh, y a toujours eu des interventions euh, impérialistes euh, étrangères, euh, les impérialismes, en, en l'occurrence, étant pas tellement les impérialismes occidentaux, bon, même si, évidemment, l'impérialisme saoudien et puis la turquie bon voilà quand même qui fait partie de, de l'otan mais euh, beaucoup l'impérialisme iranien hein, qui, a, qui a joué un rôle contre révolutionnaire euh, déterminant depuis 2011 donc euh, euh, là c'est sûr que effectivement sous la forme des milices euh, certains prolétaires euh, ont été enrôlés euh, au service de la contre révolution que ce soit dans le cas euh, euh, voilà, des, des de prolétaires euh, euh, alawites mais pas que hein, qui ont été enrôlés massivement dans les milices euh, de bachar el assad pour réprimer euh, l'insurrection syrienne à partir de 2011, que ce soit euh, les Irakiens euh, chiites qui ont été enrôlés euh, pour, pour, pour partie hein, euh, dans les milices euh, pro-iraniennes, qui sont euh, intervenues à la fois pour réprimer euh, les révoltes euh, en Irak euh, depuis quelques années, et en même temps euh, pour euh, écraser euh, dans le sang euh, la, la révolution euh, syrienne. Donc oui, à partir du moment où... Il y a vraiment eu une vague contre-révolutionnaire, et surtout quand, quand il y a eu des guerres. Là, effectivement, une partie du prolétariat a pu se retrouver enrôlée au service de la contre-révolution. Mais bon, pas vraiment en tant que classe, entre guillemets. Là, on rentre déjà dans une dimension plus géopolitique, quoi. Du coup, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus aussi sur la, la place que, que peut prendre l'impérialisme dans ce conflit Parce qu'effectivement, tu as parlé de, de l'impérialisme iranien, mais étant donné que c'est une, une région en fait où il enfin, y a une longue histoire d'impérialisme avec le, le colonialisme, etc. Du coup, à quel point place euh, prennent les, les pays étrangers dans ce conflit, et euh, bon, j'imagine qu'évidemment euh, ils doivent prendre une place importante en ce qui concerne du coup le, le renforcement et le, le maintien du statu quo et de la hiérarchie Alors, euh, c'est vraiment une question vraiment importante, la question de l'impérialisme parce que euh, je pense que à gauche, depuis 2011 euh, on a entendu euh, beaucoup de bêtises euh, par rapport euh, à ça, une certaine gauche, notamment... Euh, a euh, adopté euh, une position contre-révolutionnaire vis-à-vis des, des soulèvements euh, euh, dans cette région depuis 2011, en les voyant euh, comme des soulèvements euh, provoqués euh, par la CIA. Alors c'est doublement faux, parce que euh, à la fois, bon, évidemment, les États-Unis euh, n'ont pas orchestré euh, ces mouvements de révolte, ce sont des mouvements euh, de révolte euh, euh, voilà, authentiques, euh, populaires, euh, d'en bas, massifs, euh, qui n'ont certainement pas été euh, provoqués euh, par par une puissance euh, impérialiste. Hein. D'ailleurs, là, on pourrait en profiter pour rappeler à quel point est-ce que euh, la critique du conspirationnisme ne vise pas que le conspirationnisme euh, des adversaires, euh, euh, voilà, d'un régime ou de ou d'un type de société, euh, mais le conspirationnisme a beaucoup été dans dans dans, dans cette région euh, une arme de l'État euh, depuis 2011. À peu près euh, tout les régimes ont, dé, ont, ont déclaré que euh, c'était un complot euh, euh, de l'Occident, des sionistes. Euh, voilà, hein, je veux dire, le président euh, du Yémen a déclaré que c'était euh, un complot euh, américain euh, et juif euh, euh, voilà, basé à Tel Aviv. Euh, Bachar Al-Assad a déclaré que c'était euh, un complot euh, voilà, aussi occidental au sioniste. Euh, en Iran, on a eu le même discours euh, au sujet de, de la révolte récente euh, euh, écrasé dans le sang. Donc voilà, il y, y a tout un discours. Et la gauche a parfois, euh, est parfois tombé euh, dans euh, cette vision à partir d'une euh, mauvaise conception de l'impérialisme, puisque on ne, on a con, euh, la gauche ne concevait comme impérialiste que les États-Unis et l'Occident. Alors que je pense que si on prend euh, voilà une définition minimale de l'impérialisme, vu comme une politique étrangère euh, agressive de défense de ses intérêts, euh, Géopolitique, économique, euh, etc., etc., par un État, hein, l'impérialisme un petit peu consubstantiel euh, à l'État, dès qu'il en a les moyens, du moins. Euh, en réalité, euh, les principaux impérialismes dans la région depuis 2011, ça n'a pas été les États-Unis. Ça a plutôt été l'Arabie Saoudite, euh, la Turquie et euh, l'Iran. Je dirais que c'est un petit peu les, les, les trois principaux. Et euh, l'erreur qu'on a fait par rapport à, à l'impérialisme occidental, c'est de croire que les Occidentaux souhaitaient euh, un renversement de tous les régimes euh, qui ne leur étaient pas favorables. Et euh, là-dessus, on a beaucoup extrapolé à partir du cas libyen. C'est vrai que dans le cas de la Libye, il y a eu donc, un soulèvement populaire euh, contre le régime de Kadhafi. Kadhafi a voulu le réprimer dans le sang. Et au moment où il s'apprêtait à faire un bain de sang dans la ville de Ben là donc la, la deuxième plus grande ville du pays, il y a eu une intervention de l'OTAN. Et cette intervention... Euh, qui au, début, au départ était que humanitaire, en fait, c'est devenu une intervention en fait, pour euh, renverser euh, Kadhafi. Donc effectivement, là, on a un cas effectivement, euh, où l'OTAN euh, participe directement au renversement d'un régime en place. Et après, euh, une partie de la gauche, euh, voilà considère que c'était une mauvaise chose, bon, ce qui est un petit peu compliqué, effectivement, la situation de la, Syrie, euh, de, de la Libye euh, depuis lors n'est euh, pas glorieuse, mais on ne peut pas dire que sous Kadhafi, elle était... Euh, Beaucoup plus, on a beaucoup exagéré les réalisations de, de Kadhafi. Euh, en réalité, c'était un pays, euh, par rapport aux richesses pétrolières euh, qu'il a dans le sol, euh, qui n'était pas si euh, euh, exceptionnel que ça. Euh, Kadhafi avait lui-même sa propre politique impérialiste euh, en Afrique. Enfin, euh, et puis euh, voilà, surtout c'est une dictature totalitaire hein, qui avait duré quand même plus de, plus de 40 ans. Donc, à partir de ça la gauche a analysé euh, tous les printemps arabes comme la répétition de ce scénario libyen. En réalité, euh, les États-Unis étaient plutôt favorables à un statu quo, parce qu'il faut savoir que depuis que Obama est arrivé au pouvoir, et ça continue sous Trump même si c'est sous d'autres modalités, l'impérialisme états-unien est en train de se retirer progressivement de la région, et en train de, de sortir de cette espèce d'hyper-impérialisme euh, voilà, des, des, de post-guerre froide, qui avait mené donc à enfin aux « euh, aventures impérialistes » de, de 2001 et de 2003 en Afghanistan et en Irak, et qui ont été des échecs lamentables. Puisque bon, l'Irak, finalement, aujourd'hui, a un gouvernement qui est plus proche de l'Iran euh, euh, qu'il ne l'a jamais été. Bon, euh, finalement, ça a coûté énormément d'argent pour finalement, peu de rentrées pour, pour les États-Unis. Donc l'Irak, voilà, ça a été un échec l'Afghanistan, ça a été un échec. Donc voilà, il y a un retrait progressivement euh, des États-Unis euh, de cette région. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire qu'ils voudraient juste que ce soit le chaos à feu et à sang, puisque de toute façon ça ne les intéresse plus, en réalité les États-Unis étaient plutôt pour un maintien du statu quo, et c'est pour ça qu'ils ont poussé, euh, paradoxalement, à ce que l'armée euh, éjecte euh, Ben Ali en Tunisie et... Euh, Moubarak euh, en Égypte, parce que ça permettait finalement une, un petit changement cosmétique, voilà, on change le visage du président, mais en réalité, le système reste le même, c'est-à-dire un capitalisme voilà, de, de, de connivence euh, euh, euh, voilà qui euh, est relativement favorable aux États-Unis. Euh, qui euh, veulent continuer, évidemment, de faire des affaires avec ces pays. Donc, ils n'ont pas intérêt à ce que euh, ce soit à, à feu et à sang, surtout l'Égypte euh, avec le canal de Suez. Et puis, on a beaucoup euh, euh, glosé sur euh, les subventions à des associations euh, pro-démocratie euh, des États-Unis euh, euh, en Égypte. Mais il faut savoir que la principale entité qui est subventionnée euh, dans la région, à part euh, Israël, c'est l'armée égyptienne. Donc... Euh, évidemment les États-Unis ne voulaient pas renverser le pouvoir de l'armée égyptienne qu'elle finance à hauteur de plusieurs milliards chaque année et en réalité, ça c'est quelque chose qui est souvent méconnu mais en réalité très peu de puissances impérialistes voulaient le renversement de Bachar el-Assad en 2011 très peu, à peu près tout le monde avait des bonnes relations avec Bachar el-Assad ce qui n'était pas le cas de, de Kadhafi qui avait un peu des mauvaises relations avec tout le monde parce qu'il avait une politique étrangère un peu erratique les, les, les impérialismes régionaux, la Turquie, l'Arabie Saoudite, euh, ou même internationaux comme les États-Unis, en fait, étaient favorables à un maintien de Bachar al-Assad. Simplement, ils voulaient qu'ils fasse comme les autres, c'est-à-dire des petits changements cosmétiques, des petites réformes euh, politiques, histoire de faire semblant quand même d'être ouvert vis-à-vis -vis de l'opposition euh, et euh, voilà, de faire des petites mesures démocratiques. Et le problème, en fait, c'est que Bachar al-Assad a refusé, non seulement refusé ces petites euh, réformettes cosmétiques, mais en plus s'est rapproché énormément de l'Iran pour euh, écraser euh, l'insurrection populaire dans le sang. Et là, du coup, à partir du moment où Bachar basculait clairement dans le camp de l'impérialisme iranien, et bien, tous les ennemis de l'impérialisme iranien, là, se sont mis, euh, évidemment, euh, progressivement, hein, euh, à s'opposer au régime de Bachar al-Assad non pas pour opérer un démantèlement du régime, hein, puisque les États-Unis euh, se sont même rendus compte qu'en Irak, ça n'avait pas été une si bonne idée que ça euh, pour la stabilité des investissements états d'avoir démantelé euh, l'état euh, irakien de, de Saddam Hussein. Mais euh, voilà, ils voulaient euh, simplement pousser par le financement de certains groupes de l'opposition armée, c'est-à-dire souvent les plus réactionnaires, les plus islamistes, euh, etc., etc. Tous ces impérialismes ont voulu euh, pousser... Euh, Bachar al-Assad a enfin cédé à faire des réformes euh, cosmétiques et à s'éloigner un petit peu de l'Iran. Bon, ce qui n'a pas marché. Mais finalement, ça n'a pas marché. Euh, et euh, malgré tout, tous ces pays sont en train tranquillement de reprendre euh, des relations diplomatiques avec Bachar al-Assad, quand bien même il aurait fait euh, euh, des centaines de milliers de morts depuis euh, 2011. Donc finalement, la place des impérialismes dans tout ça, c'est que les impérialismes n'ont en dehors du cas libyen, jamais pris le parti de, des populations insurgées, jamais, à part donc, le cas libyen. Au plus, l'impérialisme américain a poussé à des changements, à des réformes euh, cosmétiques, des changements de présidents, euh, pour changer un peu la marionnette, bon, même si évidemment ces présidents avaient un pouvoir réel, mais disons que euh, l'État profond et la bourgeoisie euh, n'ont pas été euh, inquiétés euh, dans leurs intérêts. Et puis souvent, euh, certains impérialismes ont joué un rôle clairement contre-révolutionnaire. Donc, euh, c'est le cas de l'Arabie Saoudite vis-à-vis -vis du soulèvement euh, au Yémen. Bon, même si le Yémen, maintenant, c'est compliqué de parler de soulèvement parce que c'est une guerre civile. Hein, mais bon, l'Arabie Saoudite, clairement, joue, joue un rôle contre-révolutionnaire euh, là-dedans puisque euh, c'est elle qui a permis euh, à euh, l'ancien voilà, président, euh, euh, dictateur, euh, du Yémen de se maintenir en place après 2011. Bon, finalement, celui-ci s'est retourné contre les Saoudiens en s'alliant avec euh, euh, les milices houtistes qui sont elles-mêmes financées et armées par l'impérialisme iranien. Donc, bon, l'Arabie Saoudite a euh, un rôle plutôt euh, contre-révolutionnaire. Euh, L'Arabie Saoudite a énormément favorisé, dans le cadre de l'opposition syrienne, les groupes islamistes radicaux euh, euh, bon, qui voulaient, certes, renverser Bachar al-Assad, mais enfin, surtout, euh, euh, créer un État... Euh, euh, islamique euh... après il y a évidemment l'Iran qui, qui a joué un rôle qui a joué un rôle contre-révolutionnaire à peu près partout au Yémen où les Houthis se sont alliés avec euh, euh, voilà euh, l'ancien dictateur euh, euh, du Yémen euh, au Liban où le Hezbollah euh, est euh, le principal adversaire hein, euh, il faut bien le dire du mouvement euh, actuel contre euh, le maintien du système confessionnaliste euh, bourgeois peut-être on, on pourra y revenir et puis, évidemment, l'Iran voilà, a joué un rôle extrêmement contre-révolutionnaire en Syrie. Sans l'Iran, hein, euh, le régime de Bachar el-Assad ne serait probablement pas, pas debout aujourd'hui. Il a joué également un rôle contre-révolutionnaire dans la répression de toutes les révoltes en Irak depuis 2011, parce qu'il y a eu aussi un printemps irakien, mais qui a été réprimé dans le sang. Donc, globalement, on peut dire que oui, l'impérialisme a joué un rôle très important, surtout dans le cas de la Syrie, dans... Euh, euh, voilà euh, toute la séquence depuis 2011 dans, dans la région dont on est en train de parler mais c'est à peu près toujours euh, avec un rôle contre-révolutionnaire en dehors du cas de, de la Libye, après il y a certains pays où l'impérialisme n'a joué aucun rôle, par exemple le cas de l'Algérie hein. en Algérie il n'y a, a pas de il euh, n'y a pas d'impérialisme étranger euh, qui, qui euh, cherche ne serait-ce qu'à qu qu intervenir dans le, le soulèvement en cours euh, ok. Est-ce que, euh, du coup, tu nous parlais de, de, de l'interprétation euh, d'une certaine gauche euh, par rapport euh, à la place de l'impérialisme. Est-ce euh, que, euh, dans cette même logique, tu aurais en tête des, des mésinterprétations euh, classiques qu'on peut entendre euh, à l'extrême gauche comme à l'extrême droite, euh, donc sur cette région du monde, des erreurs qui seraient euh, récurrentes dans la façon de, de lire les, les événements euh... Récents bah, Je pense qu'il y a plusieurs erreurs euh, majeures. Alors je vais commencer par le premier qui est euh, le confessionnalisme, c'est-à-dire euh, la lecture euh, de ce qui se passe depuis 2011 en termes d'affrontements euh, euh, confessionnels. Euh, donc euh, on a parfois entendu que la révolte en Syrie c'était un soulèvement euh, euh, sunnite contre une dictature halawite alors qu'en réalité, il y a une partie des sunnites qui soutiennent le régime, notamment la bourgeoisie, et une partie des classes moyennes de, de Damas et d'Alep. Il y a euh, aussi des Alaouites qui ont participé aux, aux manifestations en 2011, et euh, les Alaouites, certes, une partie d'entre eux sont favorisés euh, lorsqu'ils ont des liens avec Bachar al-Assad, ou ils ont effectivement euh, des meilleurs postes, etc., etc. Mais enfin, il y a quand même pas mal d'Alaouites qui sont dans une situation euh, économique et sociale euh, mauvais, très mauvaise. Euh, donc, euh, voilà, une, la lecture confessionnelle, euh, à mon avis, euh, là-dessus, elle, elle, marche, elle marche pas vraiment. Et donc, euh, ça, c'est une erreur qui a souvent euh, été faite, euh, même si, évidemment, hein, il ne s'agit pas de dire que euh, les identités euh, ethniques euh, ou confessionnelles ne jouent pas de rôle. Elles jouent assurément un rôle mais euh, elles jouent un rôle en contexte, parce qu'elles sont prises dans des dynamiques politiques, économiques, sociales, géopolitiques, euh, euh, qui les dépassent euh, euh, largement. Après, je dirais que euh, dans, dans le même esprit, il y a euh, eu tendance euh, voilà, à concevoir les gens comme un bloc, euh, soit confessionnel, soit ethnique. Donc, par exemple, on a eu tendance à parler des Kurdes de Syrie, comme s'il s'agissait d'une espèce d'entité euh, complètement homogénéisée, euh, et réifiée euh, et, et unitaire, ce qui euh, a fait que, euh, on a pris le PYD, euh, donc, qui est la force dominante euh, dans le Kurdistan syrien depuis 2011, euh, comme euh, le représentant euh, du peuple kurde, alors qu'il y a une partie euh, des Kurdes qui se sont opposés à la politique du PYD, la politique du PYD étant globalement de ne pas participer à euh, l'insurrection contre euh, Bachar el-Assad au profit de la construction d'une autonomie qui, euh, d'ailleurs, a, a, a, a souvent été euh, euh, voilà, romantisée. Euh, euh, et, euh, voilà. et ça, ça a d'ailleurs été une, une, une troisième erreur, à mon avis, de, de, de, de l'extrême-gauche, c'est euh, sa lecture de ce qui se passe au Rojava. Donc, il y a euh, évidemment, euh, ça c'est commun avec euh, tout le reste du champ politique, une lecture, euh, à mon avis, occidentalocentrée, dans le sens où, ah, les Kurdes, ils ont l'air un petit peu plus comme nous. Les femmes sont cheveux, cheveux au vent, euh, c'est pas des islamistes, euh, etc., etc., Donc, bon, finalement, ils nous ressemblent, donc on peut s'intéresser à eux. Il y a également une lecture euh, donc occidentalocentrée aussi par rapport aux questions euh, antiterroristes, parce que finalement, les Kurdes du PYD, hein, euh, le PYD, euh, s'est affronté euh, à Daesh euh, et pas au régime. Mais pour les Occidentaux, la plus principale menace, c'est Daesh, c'est pas les régimes. Même si le régime a fait 95% des morts civiles en Syrie depuis 2011, euh, bon, les, les Occidentaux, ils s'en foutent. Eux, ce qu'ils voient, c'est que Daesh peut tuer des gens en France. Donc, c'est aussi pour ça qu'il y a eu cette fascination, à mon avis, pour le PYD, et puis, outre le fait qu'on a ressuscité, euh, voilà, de manière complètement artificielle, le clivage fasciste-antifasciste, le PYD... Euh, euh, antifasciste, euh, bon, c'est un petit peu compliqué de le dire, parce qu'effectivement, Daesh peut avoir certaines caractéristiques du fascisme, mais je pense qu'on ne peut vraiment pas l'interpréter en termes de, de fascisme, ça me paraît euh, euh, pas très rigoureux, mais surtout, le, le PYD euh, a quand même passé des accords euh, divers et variés avec le régime que, lui, on peut qualifier euh, quasiment de, de fasciste, euh, à mon avis, de manière plus convaincante que Daesh. Donc, voilà, l'un dans l'autre, je pense que ça a été une grosse erreur. Je pense que dans l'extrême-gauche, je verrais donc deux types d'erreurs principales. C'est un, une lecture occidentalo-centrée, donc en termes de anti-impérialisme, voilà, vraiment bêta sous en gros on s'oppose, on voit la main des impérialismes, de nos impérialismes partout. Donc finalement, on en vient à soutenir les impérialismes qui sont ennemis de nos propres impérialismes, donc on en revient... Tacitement à soutenir l'impérialisme iranien, l'écrasement de la révolution en Syrie, etc. etc. à travers toute une lecture conspirationniste. Et euh, bon, dans, dans, dans, dans, dans ce domaine, mordre d'idées, ce que j'ai déjà dit sur voilà, une, une lecture euh, un petit peu de lecture nous ressemble, euh, etc. etc. Et puis la deuxième erreur, ça a été le fantasme du Rojava. Alors, euh, bon, là-dessus, hein, on a déjà consacré euh, plusieurs émissions euh, euh, dans Sortir du capitalisme, mais pour dire très clairement les choses, ce qui se passe au Rojava, c'est assez simple, c'est il y a quelques coopératives agricoles euh, qui sont effectivement autogérées euh, sous forme de PME, mais euh, les scopes, ça existe aussi en France. Et après, sinon, le reste de l'économie est soit aux mains de l'État, donc euh, sur un mode assez classique euh, dans ces régions, c'est-à-dire que l'État contrôle les secteurs clés de l'économie, et à côté, on a des trafiquants capitalistes qui contrôlent le reste de l'économie, notamment le commerce euh, et, euh, et euh, tout ce qui est euh, voilà, euh, le secteur économique extra-étatique des trafiquants capitalistes qu'on peut qualifier un petit peu de, de capitalistes de connivence, euh, bon, même s'ils ne sont pas tous proches euh, du PYD. Bon, finalement, en termes de structure sociale, il n'y a, a pas eu de changement. Il euh, y a toujours des classes, il euh, y a toujours du capitalisme, il y a toujours même la forme dominante dans cette région de capitalisme. Donc là-dessus, pas trop de transformation. Euh, et puis après, euh, bon, à un niveau politique, euh, certes, il y a un petit peu plus de démocratie locale pour euh, des affaires très quotidiennes, Certes, effectivement, il y a une promotion des femmes dans, dans l'administration, euh, mais en dehors de ça, euh, c'est un État, euh, si vous préférez, une, une, une structure politico-militaire centralisée avec un gouvernement, un exécutif, un, légis un pouvoir législatif, un pouvoir judiciaire, euh, l'essentiel des décisions étant prise par le commandement central du, du PKK, même pas du PYD, hein, du PKK. Donc euh, voilà, en termes de démocratie, il euh, n'y a pas eu énormément... Euh, euh, voilà, d'avancer. Donc, euh, voilà, euh, je pense que on peut dire voilà, que c'est un petit peu ces, ces choses-là qu'on peut reprocher à la lecture de la gauche et de l'extrême-gauche depuis, euh, depuis 2011, qui sont malheureusement des travers euh, qui datent euh, déjà des années 60-70. On avait déjà l'exotisation euh, des guérillas en Amérique du Sud euh, et le romantisme révolutionnaire qui, qui, qui s'accompagnait. Euh, on avait déjà euh, une... Euh, une lecture euh, conspirationniste, euh, déjà une lecture campiste aussi, où on choisit le camp d'un impérialisme euh, de contre un autre, avec cette logique stupide de l'ennemi de mon ennemi et mon ami. Et voilà, et du coup, euh, bon, la seule chose qui a changé, c'est euh, une vision, euh, disons, euh, islamophobe, dans le sens où finalement, les seuls acteurs auxquels on pouvait s'identifier, c'était euh, là où il n'y avait pas de femmes voilées euh, et, euh, et d'arabes sunnites, donc les Kurdes, et puis, euh, d'autre part, une, une lecture euh, sécuritaire euh, de, euh, voilà, euh, bon, nous, le régime, il massacre plein de gens, euh, bon, ça ne nous intéresse pas tant que ça, euh, nous, ce qu'on veut surtout, c'est que Daesh soit chassé, même si finalement, Daesh a fait beaucoup moins de morts en Syrie que le régime, infiniment moins. Ok, et du coup, du côté de l'extrême droite, qu'est-ce qu'on a comme, euh, comme interprétation euh, foireuse, euh, <rire> récurrente Alors L'extrême droite, c bah, je dirais que c'est assez simple, en tout cas je vais parler pour, pour l'extrême droite, euh, on va dire, sauralienne. Euh, l'extrême droite sauralienne, elle, elle, elle a choisi son camp depuis très longtemps, c'est-à-dire qu'elle euh, a le, le même discours que Bachar al assad l'Iran, etc., c'est-à-dire la lutte contre l'empire américano-sioniste, euh, donc avec un bon gros relan euh, d'antisémitisme. Et, euh, et donc elle a soutenu euh, donc, le régime de Bachar al assad massivement. Hein, euh, je veux dire, il y a eu un gros soutien de l'extrême-droite et même des rouges-bruns, hein, par exemple, comme Annie lacroix qui ont soutenu euh, le régime syrien. Euh, je ne veux pas dire, mais même à gauche, il y a eu parfois des choses un peu ambiguës du côté de la France insoumise, chez Mélenchon, euh, etc. etc. D'où le fait que toute cette gauche s'est ralliée aux Kurdes, parce que finalement, euh, soutenir le PYD, ça permettait de se donner bonne conscience, puisque du coup, on soutenait quand même un acteur progressiste, et puis on faisait un peu oublier qu'on soutenait la contre-révolution de Bachar al-Assad. Mais globalement, l'extrême droite, elle, elle a été euh, très cohérente, c'est-à-dire qu'elle a soutenu euh, l'Iran, euh, Bachar al-Assad, alors pourquoi À la fois par anti-impérialisme américano-sioniste, donc ça c'est pour la défense de l'Iran, et puis elle a également euh, soutenu euh, Bachar al-Assad parce que c'est un nationaliste, euh, euh, voilà, qui est vu comme une espèce d'homme fort, euh, qui écrase... Euh, euh, qui sait se faire respecter, euh, donc voilà, il y a aussi, euh, dans une partie de l'extrême droite, une fascination pour un nationalisme arabe brutal et dictatorial, hein, il, faut bien, il faut bien le dire, et qui, euh, en plus, avait l'avantage de, de, se, de se décrire euh, voilà, comme euh, un défenseur face à la menace islamiste, euh, donc voilà, bon, finalement, rien de très étonnant de, de la part de, de l'extrême droite. Ils veulent surtout c'est euh un pouvoir fort et, euh, et qu'en fait le, le, la région soit stable. Alors oui, euh, il y a effectivement, euh, dans une certaine gauche et dans l'extrême droite, ce discours, donc par exemple Saïd Bouamama euh, voilà, avait euh, soutenu euh, plus ou moins ouvertement le régime de Bachar Al-Assad en disant que face aux impérialismes euh, états-uniens et israéliens, il fallait des états forts dans la région. Donc, certaine manière, donc, il a, il a voilà, soutenu euh, donc la, la contre-révolution de, de Bachar el-Assad au nom d'une espèce de nationalisme arabe euh, et d'un anti-impérialisme euh, un, peu, un peu daté. Alors, sur la question de la géopolitique, euh, c'est sûr que euh, le gros problème, c'est que en dehors du Rojava, tout le monde a eu une lecture purement géopolitique et pas la bonne en plus. Que tout le monde a eu une lecture géopolitique en mode c'est l'impérialisme euh, américano-sioniste qui, euh, enfin tout le monde, je dis, hein, cette certaine gauche et l'extrême droite, qui essayent de déstabiliser euh, des régimes euh, anti-américano-sionistes. Euh, là, je parle hein, surtout de la Syrie, hein, parce que les autres, ils ne sont pas particulièrement euh, anti-américano-sionistes. En fait, on peut dire que la gauche et euh, l'extrême droite, ont dit assez peu de choses en dehors de la Syrie. Parce que, bon, sinon... Euh, euh, bon, il y a eu effectivement une partie de l'extrême droite quand même, proche notamment de Thierry Messant, euh, qui euh, euh, s'est opposé euh, aux frères musul à la mainmise croissante des frères musulmans et qui a soutenu la contre-révolution euh, militaire en Égypte en 2013, le coup d'État hein, de juillet euh, 2013, qui a vu euh, al Sisi euh, arriver au pouvoir, et al Sisi d'ailleurs est toujours au pouvoir aujourd'hui. Mais en dehors de la lutte contre les frères musulmans et finalement du soutien, un retour au pouvoir de, de l'ancien régime, surtout de l'armée, hein. ça s'est beaucoup focalisé quand même sur la Syrie, et en Syrie, on a eu d'une part une lecture géopolitique complètement fausse, et d'autre part, euh, la seule, le seul endroit où on a vu de la révolution, alors même qu'il y avait un, un soulèvement populaire incroyable en 2011-2012, euh, euh, en Syrie, c'est au Rojava, là où précisément il n'y avait pas de soulèvement révolutionnaire. Tout ce qu'il y a eu, c'est un parti qui, avec ses miliciens, euh, qui sont souvent voilà, des, des membres du PKK, une partie euh, qui sont arrivées en Syrie après 2011, qui ont pris un territoire en échange d'un accord de bon procédé avec le régime, euh, du type « on récupère vos territoires, mais en échange on ne vous attaque pas et on ne participe pas à la révolution ». Ce qui, évidemment, a favorisé l'écrasement de, de l'insurrection euh, euh, syrienne. Même si aujourd'hui, le régime syrien est un peu embêté d'avoir... Euh, euh, voilà euh, le PYD qui euh, gouverne une partie de, de, de, son, de son territoire. Malgré tout, le régime était bien. Ça l'a vraiment arrangé en 2011 que le PYD euh, euh, voilà, prenne en charge ces, ces régions, réprime l'opposition à Bachar al-Assad dans ces régions et euh, instaure une entité administrative, disons, euh, qui au moins n'est pas hostile euh, directement au régime. Beaucoup de gauchistes ont vu euh, voilà, la révolution à partir de 2014 et de Kobané. On a eu David Graber qui a comparé ça à Barcelone 36-37. On a déjà consacré des émissions à ce sujet, ça n'a absolument rien à voir. Il y a eu, encore une fois, il y a eu quelques coopératives agricoles. On n'est pas dans la communisation, hein. ce n'est pas le communisme libertaire. Donc, il y a eu voilà, un fantasme complètement délirant sur, sur le Rojava, et qui est lié à une, c une, c une raison très simple, c'est euh, au fait que euh, la propagande du PKK avait de bonnes raisons de marcher, dans, dans l'extrême-gauche, hein, parce que voilà, euh, ça s'accommode de l'islamophobie d'une partie de l'extrême-gauche, ça euh, euh, vend euh, des concepts euh, voilà, de muraille Bookchin municipalisme-libertaire, démocratie-féminisme, euh, etc., etc. Donc ça vend du rêve, entre guillemets. Et, euh, et euh, voilà, le, le PKK a beaucoup de relais euh, en, en France, notamment, et donc il euh, y a eu plein de présentations, etc. etc. mais qui n'était jamais basées sur quelque chose de concret ou, ou sur des exemples. Donc euh, bon voilà on, donc on a abouti à la situation actuelle qui est un petit peu un petit peu délirante encore une fois ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas soutenir euh, l'autodétermination du peuple kurde euh, et qu'on ne peut pas apporter un soutien critique au PYD euh, contre euh, voilà euh, l'invasion turque notamment hein. euh, voilà évidemment il s'agit surtout pas de soutenir l'impérialisme turc mais bon voilà il faut euh, un, un regard plus critique et euh, c'est malheureusement euh, ce que, que l'extrême gauche n'a pas fait assez souvent alors que en réalité elle aurait dû analyser le Pégregd comme un acteur géopolitique euh, voilà qui euh, défend ses intérêts ses intérêts c'est quoi c'est euh, d'essayer de créer une espèce de proto-État à cheval entre la, la Syrie et la Turquie euh, voilà c'est ça le, le projet du PKK et euh, voilà d'avoir euh, voilà un État bourgeois centralisé euh, un vaguement réformiste euh, voilà qui gouverne cette région euh, voilà c'est tout et là, il n'y a pas eu de lecture géopolitique et il y a eu plutôt malheureusement beaucoup de, de fantasmes. peut-être Sur une question un peu plus atypique, tout à l'heure tu nous parlais de, de la place que prenaient du coup le, le pétrole et, et l'économie de rente dans le capitalisme de la région. Et euh, du coup, j'ai un peu envie de, de poser euh, brutalement comme ça le, le sujet de l'écologie. Est-ce que du coup, on pourrait, euh, ça, ça serait intéressant en fait de... De, de faire des liens entre euh, la problématique écologique et en même temps euh, l'économie euh, rentière euh, du pétrole sur laquelle reposent ces économies. Est-ce que du coup, dans cette région, on retrouve des, des argumentaires euh, subversifs qui iraient dans ce sens ou est-ce que cette question elle est complètement éludée enfin, Quelle est la, la place de l'écologie, du coup, dans cette économie euh, rentière basée sur le pétrole alors, euh, ce qui est clair, c'est que l'écologie n'est pas, pas très développée euh, dans, dans, dans cette région euh, de, de manière générale. Euh, le seul exemple vraiment d'un mouvement qui n'est pas vraiment écologiste, mais qui quand même l'est un petit peu, c'est euh, le mouvement, euh, les mouvements contre le gaz de schiste euh, dans le sud du Sahara euh, algérien. Là, il y a eu des vraies mobilisations assez importantes, qui avaient quand même une dimension écologiste... Euh, plus ou moins présente, contre euh, voilà, le gaz de schiste, parce que bon, voilà, le gaz de schiste, euh, euh, c'est extrêmement polluant, euh, ça a impacté les communautés là-bas, euh, etc. etc. Voilà, il y a un mouvement donc, écologiste quand même vraiment très faible, euh, la dimension écologiste et révolte est, est très très faible, et c'est lié au fait que voilà, c'est c'est aussi des économies qui sont complètement dépendantes de la rente, et donc les gens, jusqu'à aujourd'hui, se contentent plutôt de demander une redistribution euh, de la rente, ils demandent entre guillemets leur part de la rente, et pas qu'elle soit appropriée par, par une toute petite minorité, mais il n'y a pas encore euh, voilà, de, de volonté de dépassement de cette économie rentière, notamment du fait de ses conséquences écologiques. Par contre, ce qui est sûr, c'est que euh, cette économie rentière, elle a des conséquences écologiques très néfastes, et que euh, ça pourrait pousser un mouvement écologiste, ou en tout cas, les gens ont conscience des dégâts écologiques de cette économie rentière. Un exemple, hein, euh, l'Irak... Toute la région de Bassora, qui est à majorité chiite, qui est la région de l'Irak qui donne sur le, sur le golfe Persique, qui est la région où le Tigre et l'Euphrate, les deux grands fleuves historiques de, de la région, se rejoignent, c'est une région qui est extrêmement luxuriante écologiquement, de, de, historiquement, c'est d'ailleurs là que la « civilisation » entre guillemets est née. Donc voilà, il y avait une très grande richesse écologique dans cette région, euh, mais simplement, euh, en fait, euh, à cause des barrages, à cause du dérèglement climatique, à cause euh, également de la pollution liée aux installations pétrolières, eh bien, il euh, y a une pollution de l'eau assez importante, et il y a euh, également une salinisation des eaux, hein, parce que l'eau euh, remonte, l'eau de la mer remonte, et d'un autre côté, les barrages font qu'il y a moins euh, d'eau qui, qui coule euh, dans la direction euh, opposés à la mer. Donc euh, voilà, il y a des vrais problèmes écologiques et les gens ont bien conscience dans cette région, euh, notamment les agriculteurs, que ça pose un réel problème. Mais euh, bon, malheureusement, il euh, faut même savoir que les mouvements écologistes, hein, c'est quand même assez récent, euh, disons de manière massive, ça date des années 70 aux états unis Et euh, voilà, c'est dans des pays qui sont déjà très riches et où euh, la lutte pour la survie immédiate, est quand même beaucoup moins importante que, que, dans, que dans cette région. Quoi. Ok, et du coup, euh, au-delà de la, de la thématique écologiste, tu disais que beaucoup de, des révoltes réclament du coup, une meilleure redistribution euh, de la rente. Est-ce qu'on a quand même des, des, des groupes d'individus qui, euh, dans ces conflits sociaux, affirment la nécessité euh, d'abolir même du coup, euh, la rente Enfin, euh, j'imagine qu'elles... Quelle est la, la place des anarchistes dans ces, dans ces révoltes Alors, euh, malheureusement, euh, assez faible, hein, assez anecdotique. Il y a extrêmement peu de gens qui euh, iraient au-delà d'une espèce d'état socialiste, euh, euh, voilà, avec euh, une large partie de l'économie aux mains de l'État et un secteur privé euh, minimal. C'est-à-dire que la gauche de la gauche, dans cette région, mais euh, bon, c'est aussi le cas en France, hein, même si en France il y a une ultra-gauche un petit peu plus importante quand même, mais euh, la gauche de la gauche c'est principalement les marxistes et les nationalistes arabes. Euh, c'est les seuls à gauche qui éventuellement peuvent arriver à se faire un peu entendre, et surtout les nationalistes arabes à vrai dire. Par exemple, le troisième aux élections présidentielles de 2012 en Égypte était euh, un assérien euh, nostalgique, euh, donc un nationaliste arabe qui est pour une plus grande redistribution des richesses, euh, la fin de la corruption, euh, etc., etc. On n'est pas sorti euh, de, de ce paradigme de manière euh, massive, mais ça s'explique euh, voilà, par, par les conditions socio-économiques de ces pays, qui est que euh, eux, ce dont ils souffrent, ce n'est pas euh, d'un capitalisme trop avancé, euh, très développé, qui a envahi euh, toute, la, toute la société et qui fonctionne très bien, hein, certains diront trop bien, euh, comme en France, aux États-Unis, etc. etc. Euh, mais euh, les gens souffrent d'un capitalisme sous-développé. Et donc du coup, ils ont l'espoir que sans corruption, avec de la justice sociale, de la redistribution, ils sont quand même attachés, hein, euh, ce n'est pas non plus euh, des néolibéraux, au contraire, ils sont plutôt anti-néolibéraux, ils sont pour un État redistributeur, etc. etc. Ils sont pour voilà, une sorte de, de compromis Fordiste, comme on a eu en France dans les années 50-60, c'est-à-dire le plein emploi, des salaires relativement élevés, une partage de la, de la valeur ajoutée relativement équitable entre capitalistes et travailleurs, même si ça ne veut pas dire grand-chose, relativement équitable, mais enfin voilà, et une démocratie assez importante. Voilà, et en France, bon, ce stade-là des revendications a mis longtemps à être dépassé, au moins dans les années 50-60, il a fallu attendre 68, l'explosion de 68, mais on était dans des conditions socio-économiques, encore une fois, qui sont très très différentes. Donc malheureusement, pour l'instant, il n'y a pas encore de voilà, de, de dépassement, De, euh, voilà, c'est les limites objectives de, de ce mouvement, c'est à la fois sa force et ses limites. Sa force, c'est qu'il veut un renversement du capitalisme et du régime politique réellement existant, ce qui est quand même déjà pas mal. Hein. Je veux dire, il ne veut pas simplement le changement d'un politicien. Il ne veut pas simplement euh, quelques réformettes. C'est vraiment le renversement du capitalisme et de l'État réellement existant dans cette région depuis des décennies. C'est quand même des revendications qui sont fortes. Mais... Comme euh, ces régions-là n'ont pas encore connu euh, voilà, le capitalisme démocratique, bourgeois, euh, pleinement développé, industrialisé, euh, avec une consommation de masse, euh, enfin une consommation, euh, euh, disons, euh, voilà, abondante, avec des salaires élevés, euh, enfin relativement élevés, euh, comme euh, en Occident, euh, effectivement, pour l'instant, euh, ça reste leur horizon euh, relativement euh, indépassable. Mais euh, bon, voilà... Euh, c'est pas dit que pour autant, hein, il faut pas non plus être dans une vision marxiste théologique, Ça veut pas dire que dans le cadre d'une révolution mondiale, euh, les insurrections qui auraient lieu dans cette région euh, se battraient pour un capitalisme démocratique euh, euh, classique. Au contraire, on peut penser que ça irait euh, plus loin. Mais bon, malgré tout, le fait qu'il s'agisse d'un capitalisme sous-développé avec un régime politique dont on peut légitimement penser hein, qu'il est en partie responsable de cette situation fait que, évidemment, l'attention est focalisée sur le sous-développement du capitalisme et sur ce régime politique, et pas sur le capitalisme en lui-même. Ok, du coup, il y a un peu une idéalisation, en fait, des, des pays du Nord euh, qui, qui maintient, en fait, le, la hiérarchie sociale. Je ne sais pas si on peut parler de... Oui, je pense qu'on peut parler, effectivement, d'une forme d'idéalisation, mais je pense que c'est une idéalisation pragmatique. Je ne pense pas que les gens se disent « tout serait merveilleux », mais les gens se disent tout serait mieux quand même. C'est vrai qu'effectivement, on peut pas nier qu'un capitalisme où il y a moins de corruption, où euh, il n'y a pas d'économie duelle, où euh, les gens ont quand même euh, un peu l'opportunité d'avoir de, des emplois formels. Euh, euh, voilà, bon, évidemment, la situation en Occident est en train de se dégrader euh, assez rapidement. Donc, euh, voilà, effectivement, ça correspond de moins en moins. Euh. Disons que, faute de mieux, eh ben, c'est au moins euh, ce type de, de régime-là qui, euh, qui est demandé. Il y a eu une époque dans les années 60-70 où il y avait un autre modèle qui était celui de l'Union soviétique et du socialisme, c'est-à-dire concrètement du capitalisme d'État. Donc il y a déjà eu effectivement euh, un autre modèle, mais ce modèle de remplacement, qui d'ailleurs n'était pas du tout souhaitable, hein, évidemment, mais a disparu, et là, ça me permet de, de revenir sur ma question de la modernisation de rattrapage, parce que les pays qui ont commencé des modernisations de rattrapage, ce sont tous des pays qui étaient sur ce modèle-là. C'est-à-dire qui ont étatisé une grande partie de l'économie dans les années 60-70 et qui ont tenté une modernisation de rattrapage. Qu'est-ce que c'est qu'une modernisation de rattrapage Très rapidement, c'est en gros, on crée des barrières douanières et à l'intérieur, on va essayer de développer à la fois des forces de production capitalistes industrielles, parce qu'on va aussi industrialiser l'agriculture, évidemment, on va aussi développer le secteur des services, mais voilà. On va essayer d'opérer un développement industriel du capitalisme pour qu'à un moment, ce capitalisme soit capable de survivre sans protection douanière, voire même d'exporter. Hein. C'est ce qui a été réussi en partie par la Turquie, hein, qui a commencé une bonne initiation de rattrapage dans les années 20. Mais là, on ne parle pas, de la... On parle pas de, de la Turquie. Donc là, on parle de la Syrie, de l'Égypte, de l'Irak principalement euh, ces trois pays-là, qui sont donc des pays qui sont caractérisés par le fait que ce sont les militaires qui sont arrivés au pouvoir dans les années 50-60 suite à un coup d'État. Le coup d'État de Nasser en 1952 en Égypte, le coup d'État euh, euh, en Irak à part, euh, des militaires euh, en 1958 et un coup d'État également euh, en Syrie en 1963. Là, dans ces trois pays, il y a euh, des partis nationalistes arabes qui cherchaient à imiter le, le, le modèle socialiste, qui se sont développés et qui ont tenté effectivement d'ériger des barrières douanières, de nationaliser et d'étatiser l'économie, de développer les forces productives par le biais de l'État, et donc ainsi d'offrir des emplois, des salaires, donc de créer un marché intérieur, donc ensuite euh, euh, d'essayer de créer une espèce de, de cercle vertueux keynésien où en gros... Euh, on développe les forces productives du coup on abaisse le coût des marchandises du coup euh, euh, les gens peuvent acheter plus de marchandises et on peut leur offrir des meilleurs salaires puisqu'on fait des gains de productivité donc euh, voilà une espèce de cercle vitueux où la productivité euh, augmente toujours les salaires augmentent toujours les profits augmentent toujours qui est en gros le cercle vertueux qui est arrivé à quelques économies capitalistes à certains moments de, de, de leur existence et qui sont aujourd'hui les pays capitalistes dominants euh, le japon la france les états unis etc Sauf que dans ces pays-là, ça n'a pas marché, pour plusieurs raisons. Alors, un, c'était peut-être un peu tard, pour le dire clairement, c'est plus compliqué de faire une menation de rattrapage dans les années 60-70, où, le où il y a les débuts de l'automatisation, de la robotisation, que dans les années 1920 ou au 19e siècle, évidemment, c'est plus dur de rattraper, entre guillemets, son retard capitaliste. La deuxième raison, c'est le fait que, en même temps, ces régimes, pour s'attirer les faveurs de la paysannerie, ont développé des réformes agraires et donc ont permis aux paysans d'acquérir des terres euh, aux dépens des propriétaires terriens qui auparavant étaient au pouvoir dans, dans, dans ces pays. Et donc évidemment, si on laisse les gens, disons, le choix entre aller à l'usine et euh, cultiver son lopin de terre, ben il y a beaucoup de gens qui vont préférer cultiver leur lopin de terre ou aller un petit peu à l'usine. Donc il n'y a pas eu tellement cette création d'un marché intérieur puisque beaucoup de gens vivaient en autosubsistance d'une petite économie euh, locale, euh, et donc il n'y a pas eu vraiment beaucoup de création d'un prolétariat euh, ouvrier, comme euh, dans certains pays occidentaux. Le prolétariat, entre guillemets, déraciné, il est né avec le néolibéralisme, quand il eu quand ces réformes agraires euh, ont été abrogées. Sauf que là, il euh, n'y avait pas d'industrialisation, donc c'est euh, des gens qui sont allés euh, moisir dans les banlieues, euh, et euh, dans des habitats précaires et c'est souvent ces prolétaires urbains dont je parlais tout à l'heure qui ont été le moteur de la révolution à Dera en Syrie en 2011, en Égypte euh, en Tunisie euh, euh, à Sidi Bouzid euh, en 2011 également euh, en Irak euh, depuis 2018, euh, etc., etc. Donc voilà, ces modernisations de rapage elles ont échoué à créer un marché intérieur parce que euh, il voilà, n'y euh, a pas eu de constitution d'un prolétariat ouvrier intégralement dépendant de son salaire pour, pour la survie, il y a eu un développement faible des forces productives, et le problème c'est que pour développer ces forces productives, il a fallu les acheter, il fallait les acheter à l'Occident, et en fait ça a créé un endettement, et en fait ben, l'endettement est devenu trop lourd à un moment, et donc la modernisation n'avait pas été euh, réussie, et à un moment il a fallu rembourser les dettes, et c'est à ce moment-là que dans les années 70, tous les pays sont, ont basculé dans le néolibéralisme pour rembourser leurs dettes, contraint par le FMI, et aussi parce que euh, le modèle avait semble-t-il échoué. Et les élites qui avaient porté jusque-là ce projet de modernisation de rattrapage sur euh, le mode soviétique se sont tournées plutôt vers euh, un modèle de capitalisme de connivence, c'est-à-dire euh, on a contrôlé l'économie pour faire une modernisation de rattrapage, ça n'a pas marché, donc maintenant on va euh, privatiser l'économie et euh, s'en approprier euh, les meilleurs morceaux pour... Euh, euh, s'enrichir et enrichir euh, nos proches, euh, nos clientèles. Et, euh, et c'est ce qui a fait que, euh, le, pareil, pour prendre un exemple caricatural, le cousin de, de Bachar el-Assad, Rami Mahlouf, euh, contrôlait euh, en 2011 60% de l'économie euh, syrienne à travers euh, des sociétés. 60% quand même. Donc euh, voilà, en fait, ces capitalismes d'État, capitalisme d'une certaine manière, ont été un peu bradés parce que, d'une certaine manière, ils avaient échoué, ils avaient fait leur temps, un petit peu comme en Russie, dans les années 90, avec la montée des fameux oligarques. Ok, du coup, en fait, on pourrait parler d'une du, mise au pas euh, de, de la production et d'une intégration euh, dans la hiérarchie capitaliste euh, de, de cette région après, euh, après la colonisation, quoi en continuité de la colonisation, mais à travers un, un néocolonialisme. Oui, en fait, euh, donc, ce qui s'est passé, c'est qu'après les indépendances euh, de ces pays, soit ils ont été directement intégrés euh, voilà, au, au capitalisme mondial. Par exemple, le Liban a été, euh, très, très, a été intégré euh, de manière euh, spectaculaire dans les années 60-70, où il est devenu euh, la Suisse du, du Proche-Orient, euh, euh, et il s'occupait d'une grande partie du commerce et de, de, des flux financiers entre, d'une part, le Golfe, et, et d'autres pays alentours, et d'autre part, l'Occident. Donc ça, c'était un, un, un cas d'intégration très forte qui pose énormément de problèmes aujourd'hui au Liban. Et puis, euh, d'autres pays ont été intégrés plutôt par la rente pétrolière, euh, puisque au début, euh, la rente pétrolière, c'était des compagnies occidentales hein, qui l'ont généré, ils donnaient une petite partie de l'argent du pétrole aux autres États, et puis après, petit à petit, bon, bah, certaines une grande partie de, du pétrole a été nationalisé, y compris en Arabie Saoudite, qui est pourtant loin d'être un pays euh, socialiste. Donc voilà, ils ont été intégrés principalement par le biais de la rente, et puis aussi, l'envers de la rente, c'est la dépendance. C'est-à-dire que ce sont des pays qui sont extrêmement dépendants des importations et, et, et extérieures. C'est-à-dire que globalement, ils n'exportent que des hydrocarbures, et euh, ils importent énormément de biens de consommation. Ce qui fait que évidemment ça creuse leur déficit commercial et leur, et leur endettement, et euh, qui dit endettement euh, dit à un moment il faut demander l'argent du FMI, et donc le FMI impose de, nouveau, euh, de nouvelles mesures néolibérales, etc., etc. Ce qui fait que c'est des économies aujourd'hui qui sont complètement dépendantes des, euh, des prêteurs euh, internationaux, le Liban, euh, l'Égypte, euh, etc. ça sont intégralement dépendants du FMI, ce qui fait qu'il voilà, y a une aggravation euh, constante de l'austérité et du néolibéralisme dans ces pays, et tous euh, les acquis sociaux entre guillemets de la période de modernisation de rattrapage socialiste arabe entre guillemets euh, des années 60-70 euh, ont été progressivement euh, détricotés et pour ne laisser que le capitalisme euh, néolibéral euh, le plus brutal euh, euh, voilà, à, à l'heure actuelle. Et donc finalement, voilà, comme tu dis, euh, voilà, tout, finalement tous les pays de la région, au plus tard dans les années 90, ont été intégrés euh, au capitalisme mondial. Euh, et euh, ce qui fait que du coup, ils ont, au-delà des différences entre les soi-disant républiques, qui sont en réalité euh, souvent des dictatures militaires, et euh, des monarchies, euh, au-delà des clivages entre ceux qui se revendiquent du socialisme arabe et d'autres qui se revendiquent de monarchie, de droit divin ou de théocratie comme en Iran, finalement, l'économie politique entre guillemets de ces pays est à peu près la même. Quoi. Tu sais, du coup, euh, ça me donne envie de, de revenir sur ce que tu disais un peu avant, sur euh, le, le fait de, de qualifier ou non euh, Daesh de, de fasciste, et euh, ça pourrait peut-être aussi être euh, un moyen d'aborder un petit peu la, la problématique de... De, de la confession, de, de, de la religion dans, dans cette région euh, du monde, et, euh, et son importance, quelle, quelle place ça prend, et euh, quel, quel enjeu ça, ça recouvre. Euh, du coup, pourquoi est-ce qu'on qu ne peut pas qualifier euh, Daesh de fasciste Alors, donc, il y a deux questions en une qui sont euh, assez compliquées. donc La question de « est-ce que Daesh peut être qualifié de fasciste ?» Moi, j'aurais tendance à, à considérer que le fascisme paradoxalement, ne peut naître que dans une société où il y a déjà une participation massive des masses à euh, la politique. Donc, c'est déjà des sociétés qui ont une forme de démocratie relativement importante, puisque la particularité du fascisme, contrairement aux dictatures militaires, euh, aux guérillas d'extrême droite, etc., etc., c'est qu'elles exigent, pour arriver au pouvoir, un soutien populaire massif, je veux dire, euh, le nazisme, pour arriver au pouvoir, il a dû faire 30 ou 40% aux élections. Le, le, le fascisme italien a dû avant d'abord jouir d'un soutien très large de la population, parce que ce sont des sociétés où l'extrême droite ne pouvait pas arriver au pouvoir autrement. Euh, il y a eu des tentatives, le putsch de Cap en 1920, un échec, euh, le putsch de Hitler de la brasserie à Munich, un autre échec en 1923, et en Italie, euh, on a dit que Mussolini était arrivé au pouvoir avec la marche sur Rome en 1922, c'est faux. Euh, il a été nommé euh, Premier ministre euh, parce que euh, voilà, la bourgeoisie euh, ne, ne voyait pas trop d'autres solutions pour, pour rétablir l'ordre dans le pays euh, et remettre euh, en, en marche l'économie et écraser, une bonne fois pour toutes le mouvement ouvrier. Donc, c'est déjà... Le fascisme, C'est il ne peut naître, à mon sens, que dans des sociétés où il y a besoin d'un soutien populaire massif pour un projet d'extrême droite, où il y a une forte politisation euh, des masses, où la démocratie euh, est quand même suffisamment implantée pour qu'on puisse, qu'il y ait au moins besoin de passer par elle pour l'abolir, entre guillemets, de passer par les élections pour abolir les élections, l'état de droit, etc., etc., donc euh, Daesh n'est euh, pas du tout né euh, comme ça. Daesh, ce n'est pas un parti de masse euh, voilà, qui euh, s'est construit avec un parti, des milices, euh, une base électorale forte. Daesh s'est construit comme euh, avant tout euh, un ensemble de milices islamiques euh, radicales qui, au bout d'un moment, se sont unifiées euh, sous le commandement euh, d'Al-Baghdadi euh, et qui ont créé l'État islamique euh, au Levant et en Irak et euh, ensuite bon, qui ont proclamé le califat. Mais pour moi, euh, Daesh, alors comment le qualifier si on ne le qualifiait pas, si pas de fasciste C'est sûr que c'est un mouvement d'extrême droite. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est un mouvement euh, de rébellion euh, armée euh, d'extrême droite euh, religieuse. Comme par exemple, pour prendre des exemples européens, pour ne pas que ça paraisse uniquement un phénomène de là-bas, entre guillemets, il y a eu également le cas des Carlistes. Dans, euh, en Espagne au 19e et au 20e siècle, donc qui était euh, une espèce de guérilla euh, euh, royaliste d'extrême droite, euh, de navarre, euh, qui soutenait euh, la restauration euh, d'une branche de la monarchie espagnole, et qui donc pour ça euh, s'était armé et avait constitué des milices et un semblant d'organisation euh, politique. Donc moi je rapprocherais plus... Plutôt royaliste que fasciste Alors, royaliste bah, d'une certaine mesure, enfin euh, entre guillemets, euh, puisque c'est c'est le califat qui s'agit. <rire> ouais. Moi j'aurais j'aurais tendance à dire que voilà c'est c'est un mouvement armé en faveur euh, d'une restauration, enfin euh, fantasmée parce qu'en réalité c'est de l'instauration qu'il s'agit, de l'instauration d'un État islamique. Mais voilà c'est vraiment plus une guérilla armée euh, que euh, que voilà un parti fasciste. Euh. Voilà alors. Après, pour la question de la religion, parce qu'évidemment, on pourrait se dire « mais Pourquoi est-ce que, est que ce projet euh, réactionnaire, pourquoi est-ce que les projets réactionnaires dans ces pays-là euh, se formulent quasi systématiquement de manière religieuse depuis les années 70 ?» Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Bon, déjà, euh, il faut bien avoir conscience que euh, l'idée de revenir en arrière et, et, et euh, c'est-à-dire... De revenir à ce qu'il y avait immédiatement avant euh, les républiques, soi-disant euh, euh, à l'heure actuelle, séduit personne. Personne n'a envie de retourner à la monarchie euh, en Égypte, euh, à, au régime du chat en Iran. Euh. Et d'ailleurs, souvent, l'islamisme a prospéré euh, à partir de, de, de, de ce moment-là. Donc, pourquoi est-ce que l'islamisme est si fort là-bas C'est pour une raison euh, relativement simple c'est que l'islamisme c'est la seule forme d'idéologie, d'opposition qui, qui est capable de rallier une partie suffisamment importante de la population sur des bases qui ne sont pas celles d'une remise en cause du pouvoir politique euh, de l'État sur la société et des classes dominantes sur euh, le prolétariat. Euh, C'est-à-dire que l'islamisme... Ça permet d'offrir un modèle politique alternatif sans avoir à altérer la domination de classe et la domination de l'État. Simplement, on, on change le vernis, c'est-à-dire que euh, on passe de euh, d'États soi-disant laïques euh, et nationalistes arabes, qui étaient euh, au pouvoir, dans, voilà, comme je l'ai dit, en Égypte, en Syrie, euh, etc., etc., à euh, des États euh, théocratiques ou euh, basés sur la charia, euh, etc., etc. Donc finalement, on substitue la nation comme référence, comme entité de référence fétichisée, on lui substitue l'Uma, la, la, la communauté musulmane. Et on propose comme solution à tous les problèmes l'islam, l'islam politique, c'est-à-dire le fait que l'islam devient la base de la politique, de la constitution, etc. etc. Et donc l'islam politique va se développer fortement à partir des années 70 surtout, un peu déjà dans les années 20, avec la fondation des frères musulmans en 1928, un peu dans les années 50 aussi, mais surtout à partir des années 70, face à l'échec justement des régimes nationalistes arabes et des modernisations de rattrapage. Et donc, face à l'échec de, de ce projet nationaliste, donc basé sur la référence à la nation, et sur un soi-disant laïcisme, et sur des références qui ne sont pas très religieuses, hein, la référence à l'Union Soviétique, c'est pas très très religieux, hein, puisque officiellement l'URSS était, était athée. Face à l'échec de ce modèle, les islamistes vont arriver avec une solution toute prête, qui a l'avantage de ne pas promettre de transformation économique et sociale. Et d'une certaine manière, euh, la force de l'islamisme, c'est de, de, de ne rien promettre sur ce plan. Parce que de toute façon, ils ne peuvent rien promettre, puisque ils ne changeront pas la donne. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, c'est un petit peu comme si dans les années 70, on avait fait une croix sur le fait que cette région-là pourrait un, un jour euh, sortir de ce sous-développement capitaliste, et donc le seul projet qui est capable euh, politique qui est capable d'une adhésion relativement large, sans proposer pour autant euh, un projet euh, voilà de modernisation capitaliste, ou alors au contraire un projet révolutionnaire de renversement de la classe euh, de, de, de la classe dominante, etc. C'est l'islamisme. Donc l'islamisme, il est le produit de l'échec des modernisations, de rattrapage nationaliste arabe, et il est également le projet de euh, l'écrasement de la gauche. Ça c'est aussi un, un élément important, c'est que le mouvement islamiste dans les années 70 va bénéficier du soutien très important des régimes en place, même quand, lorsque c'était régime nationaliste, et frères musulmans en Égypte vont être soutenus massivement par Sadat, qui arrive au pouvoir en 1970, il va y avoir également euh, ce, ce genre de, de, de phénomène euh, ailleurs, au Soudan par exemple, euh, ou, euh, ou un petit peu en Tunisie. Les islamistes vont être utilisés systématiquement par les pouvoirs en place comme un rempart contre la gauche, et en même temps pour détourner l'opinion euh, voilà, d'une volonté de, de transformation radicale, dans un sens, euh, de gauche. alors Évidemment, pas l'abolition du capitalisme et de l'État, ça, ça aurait été un petit peu trop beau, mais disons au moins d'une remise en cause de la société de classe. Au contraire, donc au début, il y a eu une tentative par tous ces régimes euh, en place d'instrumentaliser l'islamisme pour euh, euh, se, euh, se maintenir au pouvoir et écraser leur gauche. Parce que dans les années 70, la gauche était assez forte... Euh, dans, dans, dans cette région-là. Et euh, comme une partie des nationalistes arabes commençait à se tourner vers le néolibéralisme et à se détourner de la voie du socialisme arabe, entre guillemets, euh, et ben, euh, euh, la gauche leur faisait concurrence, puisque, entre guillemets, ils disaient, ben non, il faut continuer euh, sur cette voie. Donc, l'islamisme, l'islam politique a eu le vent en poupe euh, dans ces années-là. Et puis, à un moment, ils ont fini par euh, euh, s'émanciper, entre guillemets, euh, de leur maître. Donc ça a été euh, les frères musulmans, par exemple, qui ont tenté une insurrection en 82 à, à, en Syrie, qui, qui a fait euh, entre 10 000 et, et 40 000 morts. Euh, mais euh, dans d'autres pays, euh, ils ont été réprimés, comme en Égypte, quand ils sont devenus trop dangereux politiquement, parce qu'au début, c'était une force pour euh, pacifier socialement. Mais ça ne devait pas être une force de, qui pourrait prendre le pouvoir et donc finalement, au bout d'un moment, ces forces ont voulu prendre le pouvoir, et donc elles ont été réprimées, en Syrie en 82, en Égypte à partir des années 80, euh, c'est même les islamistes hein, qui ont assassiné euh, Sadat en 80, celui qui, qui les avait euh, qui avait favorisé leur ascension, et au début de la libéralisation politique en Algérie dans les années 80, les islamistes étaient plutôt bien vus euh, par rapport euh, à la gauche, qui voulait euh, voilà, des transformations profondes voilà, du régime politique euh, et, et social en Algérie. Et l'avantage avec euh, les islamistes, c'est qu'on pensait qu'ils ne modifieraient pas le statu quo et qu'ils se contenteraient finalement d'une transformation culturelle de la société avec plus de références à la charia, euh, euh, etc., etc. Sauf qu'à un moment, les islamistes ont voulu s'émanciper des militaires et donc il y a eu les coups de, le coup d'État de 92 qui a mis fin euh, au processus euh, électoral qui allait donner la victoire aux islamistes et leur permettre d'arriver au pouvoir. donc D'une certaine manière, les islamistes, d'abord, ont été euh, favorisés par les régimes euh, nationalistes arabes contre la gauche et les mouvements populaires, et ensuite, une fois qu'ils qu sont émancipés, ils ont été euh, écrasés. Mais évidemment, les mouvements islamistes euh, peuvent être écrasés à un moment ou à un autre, mais ils, ils renaissent parce qu'ils ont des puissants soutiens, tous les pays du Golfe sont des soutiens, même si maintenant les pays du Golfe euh, ont aussi peur depuis euh, Al-Qaïda, euh, que euh, les islamistes se retournent contre eux. C'est pour ça que l'Arabie saoudite... Euh, Al-Qaïda, ça a été le premier exemple d'un mouvement islamiste qui se retourne contre une puissance elle-même islamiste, l'Arabie Saoudite en l'occurrence. Les islamistes ont été, jusqu'en 1990, les frères musulmans, leur principal parrain, le principal soutien, ça a été l'Arabie Saoudite, pour lutter contre le nationalisme arabe et contre la gauche, à l'échelle régionale. Donc c'était vraiment une force contre-révolutionnaire hein, depuis le début. Mais... Euh, après, euh, voilà, l'islamisme, finalement, le, le, la créature a échappé à son maître, et Al-Qaïda s'est rebellé aussi contre, contre, contre l'Arabie saoudite. Ils ont fait scission. Euh... <rire> Exactement, ils ont, ils ont fait scission, et d'ailleurs, même il y a eu une scission au sein des frères, les frères musulmans de, des origines, il n'y avait pas de séparation entre les radicaux et les quiétistes, et les modérés, entre guillemets, comme aujourd'hui. Par exemple, dans, dans, les années, dans les années 50, les frères musulmans auraient réuni Ben Laden et Mohamed Morsi dans le même parti. Sauf que, ensuite, il y a une division entre ceux qui disaient qu'il fallait arriver au pouvoir par une stratégie de pénétration lente des sociétés avec le soutien du régime en place, parce que le régime en place, il est. L'islamisation, à partir des années 80, a été un moyen pour les régimes nationalistes arabes et tous les régimes de manière générale, de, comme ils étaient de plus en plus illégitimes et de plus en plus impopulaires, et eh ben d'offrir une espèce de d'idéologie de substitution par rapport à l'idée de modernisation de rattrapage euh, sur un modèle euh, de, voilà, du, du nationalisme arabe et du socialisme arabe. Et donc l'idée des modérés, des frères musulmans, c'est, on va profiter, on va faire ce que l'État nous demande, et une fois qu'on sera suffisamment fort qu'on aura l'hégémonie culturelle, et eh ben là, on tentera de prendre le pouvoir. Alors qu'au contraire, euh, eh ben, la branche plus radicale euh, de Kutb, à la base, et puis qui ensuite est a donné euh, voilà, à donner naissance à Al-Qaïda, Daesh et tout ça. Là, c'est plus un, un mouvement euh, euh, qui dit, euh, non, il faut, euh, voilà, il faut une, une, une rébellion armée et prendre le pouvoir par la force, voilà qui, bon, qui est toujours un peu le dilemme de l'extrême droite. Hein, ces deux forces d'extrême droite, euh, il y a une, toujours une extrême droite qui préfère prendre le pouvoir par les urnes, comme en Europe, et une qui préfère euh, les putschs euh, et... Euh, et les, et les rébellions armées. Effectivement, c'est ce que j'allais dire. On voit bien qu'en fait, euh, cette analyse, elle permet de montrer qu'on euh, est vraiment sur les mêmes enjeux que euh, l'extrême droite euh, chez nous, on va dire, euh, avec des, des enjeux vraiment similaires, mais avec d'autres référents culturels. Quoi. Effectivement, nous, ici, on va, pas, on va moins mobiliser la, la religion, et encore, il y en a qui le font, mais euh, peu, en fait, peu importe ce que l'extrême droite va mobiliser comme... Euh, comme référent culturel, que ce soit même de, du complotisme ou même des, des références un peu ésotériques, etc. En fait, il s'agit toujours de faire oublier la hiérarchie sociale pour ne pas s'y attaquer. Oui, ouais, exactement. Il y a beaucoup de, de similarités. Effectivement, en fait, de toute façon, des référents sur lesquels on peut baser une hégémonie politique, il n'y en a pas tant que ça de manière générale. En Occident, euh, c'est principalement euh, la religion, dans certains pays, mais dans d'autres, ça marche pas trop. Ou sinon, il y a la nation, euh, ou des entités plus... Euh, voilà, des, des mini-nations, des régions, etc. etc. Et voilà, c'est principalement ça. Ce qui fait que l'extrême droite en France, son mot d'ordre, c'est la régénération de la France. Et qui promet... Euh, là, je reprends euh, vraiment euh, l'analyse qu'on avait développée euh, dans, dans l'émission qu'on avait consacrée au fascisme, mais... Le, le fascisme ce qu'il promet c'est une, une, un projet de dépassement des contradictions socio-économiques politiques etc., etc donc contradictions entendues à la fois comme euh, des choses négatives qui impactent la vie des gens et en même temps comme euh, euh, la lutte euh, les luttes de classe, euh, de genre euh, etc, etc. Euh, à la fois euh, par euh, euh, un projet euh, de, de fusion euh, de, de la nation. Ça, c'est entre guillemets le, le versant positif. Et, mais en fait, l'envers négatif, évidemment, c'est l'élimination de tout ce qui ferait obstacle à cette unité de la nation. Et donc, on va éliminer euh, les racisés, euh, les migrants, euh, etc., etc. On peut dire que d'une certaine manière, même si ce n'est pas sous une forme fasciste, encore que, bon, pour les frères musulmans, le fascisme, bon, c'est un petit peu compliqué parce qu'ils n'ont pas de milice armée. Donc, bon. Peu importe, c'est un vaste débat. Je pense que déjà avec les frères musulmans, la question du fascisme peut se poser un petit peu plus, mais bon, je suis encore un petit peu sceptique euh, là-dessus. Mais bon, enfin, disons que les frères musulmans, qui est la principale force de, de l'islam politique, hein, euh, ce qu'ils qu proposent comme projet, c'est euh, le dépassement des contradictions de ce capitalisme sous-développé et de ces régimes, dict de ces, de ces régimes euh, patrimoniaux et néo-patrimoniaux, donc patrimoniaux, c'est quand en gros euh, euh, toute la société et l'État euh, est euh, dans les mains d'une petite coterie euh, euh, autour du président, donc c'est le cas euh, en Syrie. Et néo c'est quand euh, bon il y a au moins euh, une indépendance formelle de l'armée, euh, euh, etc. vis-à-vis etc., -vis, euh, du, du, du président. Donc euh, finalement, ce que propose euh, l'islam politique, c'est euh, finalement de dépasser les contradictions socio-économiques et politiques de euh, cette région par euh, finalement une unité islamique une adhésion à un modèle unique et euh, total totalitaire diraient certains de euh, euh, voilà de, de l'islam et finalement que la charia sera la réponse à tous les problèmes euh, sociaux économiques euh, etc., etc donc ça pour le versant entre guillemets positif c'est l'islam et la solution, hein, c'est le slogan des frères musulmans depuis leur création en 1928. Et le versant négatif, c'est que tout ce qui n'est pas islamique doit euh, disparaître. Donc euh, l'homosexualité, euh, l'émancipation des femmes, mais aussi le mouvement ouvrier, euh, euh, etc., etc. Et donc c'est un modèle qui a pu séduire pour euh, une raison relativement simple, c'est que l'autre modèle possible, celui plus de gauche, entre guillemets, du nationalisme arabe, avait montré un visage particulièrement négatif, c'est-à-dire que la monarisation de n'avait pas été réussie, et puis c'était des dictatures brutales. Donc d'une certaine manière, dans une grande partie de cette région, tout ce qui est associé à la gauche, à, au socialisme, euh, à la laïcité, euh, au modèle occidental, etc., ce que ça leur rappelle, c'est d'une part ces régimes euh, nationalistes arabes dictatoriaux, et d'autre part, euh, l'impérialisme occidental, qui les a d'abord colonisés, puis qui a multiplié les interventions euh, qui n'ont pas vraiment été bénéfiques euh, à la population de cette région. Donc le modèle, le modèle alternatif, voilà, c'est tout simplement euh, voilà, la, la référence islamique, d'autant plus que, étant donné qu'aujourd'hui, euh, dans le système monde capitaliste, cette région-là est plutôt une, une périphérie dominée, par contre, le référent islamique permet de, de se remémorer un temps où, là, c'était euh, pas une périphérie dominée, mais au contraire, euh, voilà. Euh. Donc, d'une certaine manière, on peut dire que le référent islamique, c'est euh, à la fois euh, la solution fantasmée aux au, au problèmes concrets, en croyant que juste en islamisant un peu la société, en moralisant le capitalisme, hein, on est encore dans un projet de moralisation du capitalisme, hein, euh, puisque voilà les capitalistes seront vertueux encore une histoire de sarkozy mais ça. oui euh, les, les, pour la, la solution pour les frères musulmans c'est on fait un modèle néolibéral mais avec de la charité privée et euh, d'autre part euh, la vertu et donc pas de corruption etc etc et donc c'est un projet qui est au moins susceptible de rassembler euh, l'adhésion à l'adhésion d'un certain nombre de gens et je pense que par rapport à l'adhésion des gens à, cette, euh, à ce modèle, il faut se méfier. C'est-à-dire que oui, les sociétés se sont prof, euh, de ces régions se sont profondément réislamisées à partir des années 70-80, notamment du fait de, de l'échec des dictatures arabes, mais aussi du fait que tous les régimes de cette région ont joué la carte de l'islamisation pour euh, euh, pacifier la société. Euh, même Saddam Hussein l'a fait euh, dans les années 90, euh, après, après sa défaite euh, lors de, de la guerre du Koweït. Donc, ça a été un, un instrument de, de pacification sociale. Effectivement, euh, il voilà, y a un, un retour beaucoup plus important du référent religieux aujourd'hui dans ces sociétés. Pour autant, finalement, les, les, les islamistes, il euh, y, y a une adhésion finalement assez faible à l'islam politique. Voilà. Par exemple, si on prend le cas des élections égyptiennes de 2000... Euh, de 2012, la gauche, toutes tendances confondues, nationalistes arabes, socialistes, euh, laïcs, euh, libéraux même, hein, bon, on met beaucoup de monde, hein, on est bien d'accord, enfin globalement, ceux qui ne sont pas islamistes, ont rassemblé plus de suffrages que les candidats de l'ancien régime et les candidats euh, islamistes réunis. Alors qu'on parle de l'Egypte, hein, donc c'est pas non plus le pays euh, voilà, le moins islamisé du monde. Donc, en fait, l'islam politique arrive à avoir un certain poids parce que, en fait, il dispose de nombreux militants, un financement énorme, que ce soit par des milliardaires du Golfe, par des pays, ça dépend. Hein. Les, les frères musulmans ont été soutenus financièrement massivement par les États-Unis et euh, l'Arabie Saoudite jusqu'en jusqu 1990. En 1990, ils se sont opposés à la guerre du Golfe, à l'intervention américaine contre Saddam Hussein qui avait envahi le Koweït. Donc à partir de ce moment-là, les frères musulmans euh, se sont tournés plutôt vers euh, le Qatar, qui est aujourd'hui euh, le principal financeur. Donc c'est les forces politiques qui arrivent à gagner des élections, comme en Tunisie ou en Égypte, euh, parce que en fait, en dehors des forces de l'Ancien Régime, ce sont les seuls qui ont énormément d'argent, qui ont déjà une structure politique, qui ont déjà de nombreux militants. La gauche a été euh, réprimée euh, très fortement euh, partout, la seule organisation de gauche à peu près euh, puissante dans, dans cette euh, région, c'est euh, l'UGTT euh, en, en Tunisie, où il y a une vraie base euh, qui est sur des bases de, oui, de lutte de classe, même si la direction, elle, était complètement inféodée au, à l'Ancien Régime. Je pense qu'il ne faut pas non plus surestimer. Oui, certes, il y a une profonde importance du référent religieux dans ces sociétés, et... Oui, faute de mieux, euh, le projet de l'islam politique peut entraîner l'adhésion de certaines populations désespérées. Hein. C'est comme ça que Daesh a euh, pu euh, capter une certaine sympathie des populations sunnites euh, en Irak, parce que les populations sunnites étaient dans un état de désespoir. Elles avaient été réprimées dans leurs différentes manifestations par le pouvoir euh, central de Bagdad, qui était plutôt aux mains euh, des fondamentalistes euh, chiites, qui les avaient bombardées... Euh, est réprimé dans le sang. Voilà, faute de mieux, les gens peuvent se tourner euh, vers euh, le, voilà, les islamistes, mais euh, sinon, euh, il ne faut pas non plus exagérer euh, le poids, enfin, l'adhésion des gens à l'islam politique. S'il y avait d'autres offres politiques, entre guillemets, euh, plus à gauche, plus laïques, etc., les gens ne les, la rejetteraient pas forcément. Ok. Eh ben, Très intéressant, euh, je pense qu'on s'approche de la fin. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose Est-ce qu'il y aurait un, un sujet important qu'on qu n'aurait pas assez développé bah, Je pense qu'on peut simplement terminer euh, sur euh, voilà, un espèce de bilan général de, de ces soulèvements. Ce qu'on peut dire, c'est que euh, ces soulèvements ils ont été créés par des conditions socio-économiques qui étaient devenues intolérables pour une partie importante de la population du fait du sous-développement capitaliste et de régimes politiques particulièrement oppressifs et corrompus et ce, encore plus dans un contexte de crise économique mondiale. Ces conditions, elles sont encore plus aggravées aujourd'hui et donc même dans des pays où la contre-révolution a triomphé, elle a triomphé à peu près partout, en Tunisie, le pouvoir est partagé entre les membres de l'Ancien Régime et euh, les islamistes euh, de Ennahda, donc les frères musulmans, euh, qui sont aussi une force contre-révolutionnaire d'une certaine manière. La contre-révolution a triomphé en Égypte à partir de 2013, la contre-révolution a triomphé en Syrie, avec euh, la reprise quasi-totale du territoire par Bachar el-Assad, la contre-révolution a triomphé en Iran très rapidement, en une semaine c'était plié euh, très récemment, en Irak, euh, bon, le soulèvement est encore en cours, euh, au Liban aussi, euh, au Soudan, la révolution a théoriquement gagné, mais euh, rien n'est rien joué. Hein, euh. Mais ce qu'on peut dire, pour sûr, c'est que comme les conditions socio-économiques et politiques de ces soulèvements sont encore euh, plus euh, accentuées qu'en 2011, eh bien, on peut s'attendre qu'à une multiplication de ces soulèvements au cours des prochaines années, peut-être à une radicalisation également de ces soulèvements au cours des prochaines années, avec peut-être voilà, un dépassement encore plus important euh, des oppositions confessionnelles, hein, déjà en 2011 le, le soulèvement de, de Syrie était multiconfessionnel, aujourd'hui au Liban c'est multiconfessionnel, avec peut-être également une radicalisation euh, voilà, du prolétariat et de son rôle dans, dans ces mouvements, parce que euh, la situation socio-économique sera peut-être telle que euh, la classe moyenne et le prolétariat urbain auront peut-être des intérêts qui seront un petit peu plus divergents. Donc, euh, euh, ce n'est pas finalement étonnant que on ait eu des nouveaux soulèvements en 2018-2019, mais euh, je pense qu'on va même assister à des euh, nouveaux soulèvements dans des pays qui ont déjà connu des soulèvements au cours des prochaines années, euh, en Égypte, en Tunisie, etc., etc. Parce que la situation qui a donné lieu au soulèvement de 2011, sont encore plus euh, prégnantes euh, aujourd'hui. Pour la question de quand est-ce que ces mouvements de rébellion arriveront à dépasser leurs forces et leurs limites, c'est-à-dire l'opposition au capitalisme réellement existant et à l'État réellement existant dans ces pays, pour s'attaquer directement au capitalisme et à l'État, bon, moi j'aurais tendance à penser que ça ne pourra se faire que dans le cadre d'une révolution mondiale, et qu'en attendant, euh, ce sera principalement ça, l'objectif de, de ces mouvements, euh, abattre le type de capitalisme et le type d'État euh, qui existe dans cette région. Ok, bah, très bien, ça me semble être une, une très bonne conclusion. Euh, malheureusement, pas forcément des plus euh, joyeuses, hein, même si on espère tous que cette révolution euh, arrivera. Bah, après, pour, pour donner des, des choses positives, il y a quand même eu... Euh, voilà, on peut quand même noter que dans une région que on vouait au conflit interethniques et interconfessionnels, il y a quand même eu une nouveauté au Liban, là très récemment, le mouvement de 2019, pour la première fois, toutes les confessions participent à une, ré une rébellion contre le système confessionnel lui-même, alors qu'avant, ce système confessionnel qui existe au Liban, où en gros... Euh, euh, le nombre de députés, euh, le poste de, parle de président, de premier ministre et de chef du Parlement sont euh, fixés en fonction euh, non pas euh, d'un suffrage universel euh, strict, mais d'une euh, répartition confessionnelle. Le président est toujours maronite, le premier ministre est toujours sunnite, le chef du Parlement est toujours chiite. Tant de députés pour les maronites, tant de députés pour les chiites, tant de députés pour les sunnites. Et toute la société fonctionne exclusivement comme ça, j'invite les auditeurs et les auditrices, à écouter notre émission sur le Liban avec Joël Ayoub sur ce sujet, mais pour la première fois, voilà, il y a un, au Liban un, une, un dépassement des oppositions confessionnelles, comme il y avait eu en Syrie en 2011, ou aussi en Égypte en 2011, donc au moins là-dessus, il y a des, des éléments positifs. Par contre, et là, on n'en sortira pas, l'unité du prolétariat et des classes moyennes, évidemment, peut apparaître comme quelque chose de positif pour l'objectif limité de renversement de l'État et du capitalisme réellement existant dans ces pays, mais en même temps, il est inévitable que à un moment, doive se produire une rupture de l'interclassisme. Et la question, c'est, est-ce que ça se fera au profit des classes moyennes comme en Égypte en 2013, où le prolétariat a été trahi et abandonné, ou est-ce que ça se fera au profit du prolétariat et du coup... Euh, là, euh, on rentre vraiment dans une phase euh, clairement révolutionnaire, puisque si le prolétariat s'oppose à la fois aux classes moyennes et euh, aux capitalistes et euh, au régime, là, effectivement, euh, on entre dans quelque chose de, de, de plus, euh, plus sérieux. Pour l'instant, on n'a pas encore eu trop le cas euh, dans cette région, mais ça, ça ne, ça, ça ne saurait tarder. Encore faut-il qu'il qu s'oppose dans une perspective euh, d'abolition euh, de, de sa propre condition. Oui. Parce qu'on pourrait aussi imaginer... Euh... Oui, bien sûr. Euh, effectivement. Euh... Mais bon, là-dessus, on est encore dans, dans, dans des perspectives lointaines. Peut-être pour, pour finir, on peut recommander quelques lectures. Euh, moi, je recommanderais particulièrement... Euh... Tout à fait. Qu'est-ce qu que tu as lu pour, pour faire cette émission C'est intéressant. Alors, du coup, euh, bon, alors, je conseille euh, vraiment les articles de, de, du site euh, Des Nouvelles du Front. Euh, il y a différents articles très intéressants là-dessus, notamment... Euh les notes sur l'Iran, euh, etc., etc. Il y a également une petite partie de théorie communiste numéro 24 sur euh, les soulèvements arabes. Il y a le grand livre de théorie communiste sur le Moyen-Orient, 1945-2002. Mais ça, c'est vraiment pour les gens qui veulent approfondir, parce que c'est quand même sacrément euh, mastoc. Et après, sinon, pour s'informer un petit peu sur le sujet, on peut lire... Euh, euh, les livres de Gilbert Hachkar, mais euh, en ayant bien conscience qu'il s'agit d'une perspective vraiment social démocrate Donc il y a des analyses intéressantes, euh, mais bon, il y a beaucoup de limites, quand même, hein, politiques et théoriques. Et sinon, après, sur la Syrie, bah, « Burning Country euh, », vraiment euh, une référence essentielle. Et puis on invite vraiment euh, euh, les auditeurs et les auditrices euh, à, à écouter les émissions qu'on a faites sur « Sortir du capitalisme », notamment sur la Syrie et sur le Liban qui sont quand même euh, voilà assez euh, assez complètes sur le sujet. Ok, bah, très bien. Je vais te souhaiter une bonne soirée. Te remercier euh, chaleureusement du coup pour euh, pour cette émission. C'était vraiment super intéressant. Et bah, bah merci merci à toi. Euh, bah, effectivement, j'espère qu'on n'aura pas perdu euh, les auditeurs et les auditrices dans voilà dans, dans toutes les, les complexités euh, de de ces questions. Mais bon, je pense qu'au moins on aura fourni un panorama euh, assez large. Euh, voilà, des principales problématiques et aussi de ce qui se passe dans, dans plusieurs pays, même si évidemment on n'a pas pu aborder tous les pays, ça aurait été un peu fastidieux, euh, surtout qu'il y a beaucoup quand même de, de caractères communs. D'ailleurs, ça que je, je me permets de rajouter comme source, il y a dans ma vidéo Dorla pas mal de, de sujets qui, qui se recoupent avec tout ce qu'on vient d'aborder aussi.